l'air de fonctionner bon. bonjour à tout le monde, bienvenue bonjour. sur Zoom. Bonjour Guyane, bonjour Célène. Ça va bien Oui, ça va bien, Et toi Oui, ça va bien, merci. Impeccable. Bienvenue aux personnes aussi qui vont nous rejoindre sur Facebook. Comme d'habitude, la vidéo sera en rediffusion si jamais vous devez euh, nous quitter avant la fin de cette rencontre. Euh, donc, bienvenue. Céleste, c'est la première fois qu'on se voit. la première fois, oui. Oui, hein. bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue. Bienvenue. <rire> Est-ce que vous aviez déjà vu des, des interventions qu'on avait faites avec euh, Samir sur le, sur le groupe ou ça va être vraiment la toute, toute première fois C'est la toute première fois pour moi. En sorte que ça se passe bien. <rire> Parfait. Donc, euh, bah, pour la petite explication, tous les jeudis, comme ça, on se rencontre euh, sur des thématiques qui sont différentes autour bah, principalement de la PNL, mais des fois des sujets qui sont un petit peu en dehors de la PNL, mais qui se regroupent quand même. Euh, le but étant de euh, partager un maximum d'informations, d'outils, de techniques, d'éléments en fait, qui permettent à chacun de mieux comprendre euh, comment, bah, comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour optimiser notre fonctionnement et le déroulement des choses. Salut Véro. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Euh... Parfait. Alors, euh, pour la discussion d'aujourd'hui, on avait envie avec Samir de vous parler d'une stratégie, alors qui ne fait pas partie euh, en tant que telle de la PNL, mais c'est une stratégie qui est super intéressante. C'est ce qu'on appelle la stratégie de retournement. Ou stratégie d'inversion. Euh, c'est euh, basé sur les travaux en fait de Cathy Byron. Euh, on vous mettra le, le lien du, de son livre euh, justement en commentaire tout à l'heure après le live si jamais ça vous intéresse. Okay. Euh, le but de tout ça c'est euh, de pouvoir en fait tout simplement se mettre dans une dynamique d'inversion de nos jugements, de nos critiques, de notre perception des autres, du monde, de nous-mêmes, des événements, des situations, des résultats, des problèmes, bref, de tout ce qui peut se passer, pour euh, venir déstabiliser en fait notre système de croyance et remettre en question finalement le rapport avec lequel on va euh, finalement comprendre, se rattacher au fonctionnement du monde, euh, comment on va expliquer simplement les choses. Et le but, et on, et on, et on va faire l'expérience ensemble, si vous avez envie, vous pourrez prendre des choses que, que vous vivez, vous, en ce moment, pour travailler dessus. L'idée, c'est vraiment de, de passer par tout un questionnement de façon à pouvoir remettre en perspective ces pensées parasites, ces réflexions, ces éléments d'anxiété, d'angoisse qu'on peut entretenir parfois et puis aussi tout le tout ce qui peut être stressant, tout simplement les pensées stressantes de manière générale, pour pouvoir mettre fin à ce que Cathy euh, Byron appelle la souffrance mentale. On fait attention avec le terme souffrance, mais le, cette idée de comment est-ce que notre esprit peut euh, parfois nous faire, euh, nous faire vivre de l'inconfort, nous faire vivre des choses qui ne sont bah, pas vraiment agréables. Donc on va on va aller échanger euh, là-dessus euh, tous ensemble. Bonjour Nina, bienvenue. C'est des changements de croyances. Euh, c'est changements de croyances. C'est plus euh, alors oui ça va faire partie des stratégies de changement de croyances, mais c'est plus déstabiliser euh, en tant que telle la croyance sur laquelle on va fonctionner à ce moment-là pour pouvoir redéfinir le cadre de perception dans lequel on va s'installer. Donc fortement mettre une autre croyance derrière, développer un autre point de vue, développer une autre idée. Maintenant, on reste euh, sur des croyances qui vont être quand même de surface sur une technique comme celle-là, euh, sur des croyances qui sont vraiment très, très, très, très profondes. Ça va demander, euh, ça va demander une approche qui va être différente parce que le, la manière dont la croyance profonde va être installée en nous, va faire que ça ne va, va pas suffire de passer par un retournement logique de l'information. Il va mm -hmm. falloir aller plus loin. Mais au moins, on peut, on peut vraiment sur les choses du, du quotidien, les situations du okay. quotidien, on peut, on peut agir là-dessus. Donc, par rapport à ça, euh, vous, est-ce que vous auriez peut-être une situation ou quelque chose en tête euh, sur lequel vous aimeriez tester l'approche, justement, de, de l'inversion euh, du retournement. Oui. Ouais. Mm -hmm. ah, mais encore. <rire> Bonjour. Bonjour, Daniel. Hello. Donc, qu'est-ce qui serait, par exemple, une, une pensée qui est stressante pour vous ça peut être ah, euh, n'importe quoi, mon, mon collègue me fatigue, mon patron ah, euh, euh, me, me, me harcèle, euh, je n'arrive oh. pas à m'entendre avec telle personne, peu, peu importe ce que c'est. Bah, je viens de me séparer, je vais toujours rester seule. Parce qu'à chaque okay. fois, il y a des échecs. Par okay. exemple, j'ai ça en ce moment. Ok. Alors, c'est profond ou surface <rire> Ça celle-ci, celle euh, ça va être plus difficile. Alors, après, faudrait aller voir tout le protocole en plus complexe. Mais le but, c'est pas de faire un cours complet là-dessus. Euh, là, le souci, c'est qu'on est déjà dans le jeu, donc ça fonctionnera pas. Comment on est déjà dans le jeu? Ah. Et je crois que là, c'est ah. plus un jugement porté sur l'extérieur, sur, sur quelqu'un, euh, <rire> ah. euh, par exemple, ah. ah. oui. Pardon. Oui, bonjour, Nina, oui. Oui, pardon, bonjour. Euh, bah, par exemple, euh... ouais, c'est peut-être le jeu aussi. Moi, je sais que j'ai un problème avec la solitude. Je me dis, si je suis seule et qu'il m'arrive quelque chose, personne ne peut me secourir et je vais mourir. Par exemple, okay. ça peut être un bon exemple. Non plus. Bah, ouais, ça ne marche pas non plus parce que c'est le jeu encore. Oui, on est déjà dans le jeu. Okay. On va vraiment se concentrer ici sur... Le, le principe du jugement qu'on va remettre sur les autres. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, je pense que c'est plus, plus simple. OK, ça serait quoi ton exemple ça Un une exemple, exemple. Uh -huh. par exemple, j'ai un concours à passer, euh, allez, éduc, non, éduc on va dire, mm -hmm. et je stresse avant parce que j'ai peur de ne pas réussir ou de me planter. Voilà, okay. une croyance un peu limitante. Ouais, mais on est, on est encore sur du jeu. Ça d concerne toi. D'accord. Ouais. Ce, ce qui serait intéressant, ça serait, euh, je, je pense que le jury va me considérer comme quelqu'un d'incompétent. Là-dessus, on peut faire. D'accord, ok. Je, là, je vois mieux. Hein. Okay. D'accord. Parce qu'on okay. qu est sur un jugement qui est porté sur l'autre, on transfère sur l'autre. Je pense mm -hmm. qu'il va dire ça de moi. Je trouve que cette personne est comme ça. D'accord. Bah, pas sur quelqu'un d'inconcret tu veux dire hein en général, ça, ça marche être... pas. En général. Sur du général, ça peut fonctionner. Est-ce euh... que ça peut être, par exemple, si on se met à pleurer, disons, au travail, mm -hmm. euh, mes collègues euh, vont juger que je suis quelqu'un de, de trop faible, de trop fragile. Ouais, c'est bon, ça, ça fonctionne. Ça marche. Ouais. On va pouvoir partir là-dessus. Daniel, tu avais une question ou une proposition? Euh, C'était une proposition. Euh, je ouais. peux dire, euh, mon voisin, il m'agace et il m'énerve parce que <rire> euh, il, il, il est tout le temps euh, choqué contre moi. Mais c'est un jugement euh, sur mon voisin. OK. Non? Mm -hmm. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça préfère... On va pouvoir le... Ouais, on peut on peut le reprendre aussi et qu'on va commencer peut-être du coup avec nina donc nina ce, ce jugement c'était si je pleure au travail je pense que mes collègues vont me voir comme quelqu'un de, de faible c'est ça bah de faible de voire même de, de presque dangereux puisque je pourris l'ambiance en quelque sorte enfin quelqu'un qui est d'indésirable en fait ok ah. ok et... Première question, puis ça, en fait vous pouvez vous le noter, ça, ça, ça fait partie de la stratégie. La première question, c'est qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Sur le moment Oui, par rapport à cette croyance, cette perception-là de la situation, qu'est-ce que tu ressens quand tu dis euh, ça je, me, je me sens totalement euh, vulnérable et mise à nu, en fait. Je sens que je ne contrôle plus. <coughs> okay. Et qu'est-ce qui peut te déplaire, qu'est-ce qui peut te déranger dans cette vision que les autres peuvent avoir de toi dans cette situation-là euh, Je pas que les gens se, se rendent… Je me sens anormale. Je veux pas que les gens se rendent compte que je ne suis pas comme eux, que je suis moins forte, que je suis moins intégrée peut-être, que, suis... enfin, que je suis différente. Quoi. Parce que normalement, quand on est trop au travail, on n'est pas censé montrer autant d'émotivité surtout négativement donc je me dis si moi je me mets à pleurer au travail c'est que forcément je suis différente d'eux et je veux pas que eux le sachent je veux okay. pas qu'ils voient que je suis fragile que je suis différente ok et qu'est-ce que tu voudrais que ces personnes changent ou fassent différemment j'aimerais qu'ils se disent que je sais pas peut-être qui essaient de, bah, déjà que ça ne leur fasse pas peur, j'aimerais me dire que je ne vais pas inspirer de la peur ou du rejet et que ça va et que ces gens vont plutôt venir vers moi pour essayer de, de comprendre plutôt que de rejeter en bloc quelque chose qui n'est pas désirable en fait, okay. à ce moment-là. Ok, qu'est-ce que tu peux me préciser De quoi tu as besoin de la part de ces personnes-là je pense que j'aurais besoin qu'on reconnaisse euh, la douleur mm -hmm. que j'éprouve à ce moment et qu'on puisse me, me rassurer par rapport à la légitimité de cette douleur, en fait. OK. Maintenant, je vais te demander de pousser un peu plus loin la chose et volontairement, j'aimerais que tu me donnes ton opinion franche, puis vraiment franche, là, sans filtre, de ce que tu penses de ces personnes qui portent ce regard-là surtout Franchement, euh... je comprends et je suis jalouse d'eux. Ok. Je suis jalouse d'eux. Je me dis quand on pense ça, c'est qu'on ne l'a jamais ressenti. Et ça, c'est un truc qui me rend hyper... Je suis très envieuse, en fait. Okay. J'aimerais être comme eux, limite. Ok. Et dans une version plus, euh, plus tranchante, plus... Euh... Peut-être même vulgaire en café, parce que des fois ça aide. Ça donnerait quoi euh... hum, Je sais, je sais pas. Ce serait là comme ça. Je vois rien de, de plus de plus sincère que ça en fait. Je sais pas si tu attends une réponse particulière. Mais quand tu me dis vulgaire, c'est peut-être quelque chose de particulier. Non, c'est juste pour ouvrir un peu la porte <rire> si jamais il y a des choses que tu retenais. Mais si c'est ça, c est, c est Non, correct. non, c'est vraiment ça. Okay. À la limite, ouais, ce serait presque de la colère envers eux. Ouais. Ce serait aller vous faire foutre. Euh... Okay. S'il fallait vraiment être vulgaire, ce serait ça. C'est Ouais, j'aimerais bien être comme vous, j'y arrive pas, je vous déteste, euh... je veux être comme vous et je peux pas. <rire> voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais ne plus jamais revivre avec ces personnes-là La vulnérabilité. Ok. Maintenant, en ayant répondu à ces questions-là, comment, comment tu te sens Qu'est-ce que ça amène Qu'est-ce qui se passe Déjà juste sur cette partie-là. C'est dur parce que je me rends compte que ce n'est pas possible, que je ne serai jamais comme Ok. Ok. C'est ça qui est dur. C est, je me dis, voilà, je suis vulnérable à ce moment-là et je ne peux pas être autre chose. Je ne serai jamais comme eux, je ne serai jamais euh, aussi forte devant la pression, euh, devant l'anxiété, euh, devant la solitude. Euh, C'est ça, en fait. Okay. C'est l'impuissance, je pense. Okay. Fait je vais te reposer à nouveau la première question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui te déplaît chez ces personnes qui portent ce jugement chez toi Pourquoi est-ce que tu ressens cette colère, cette frustration contre eux euh, Je pense qu'ils jugent trop vite. Ils ont peur, mais ils savent, mais parce pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas de comprendre. Okay. Est-ce que c'est vrai ça Ouais, ouais, parce que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Donc pour eux, c'est simplement euh, pas normal, c'est inconcevable, c'est comme... Euh, c'est une anomalie, quoi. Okay. On n'est pas là pour pleurer, on n'est pas au boulot pour pleurer. Ok, est-ce que tu es absolument certaine que c'est vrai bah... Avec le recul, je me dis que ça peut arriver à tout le monde et que le monde du travail est un monde compliqué, mais je ne connais personne qui soit aussi euh, émotif que moi euh, dans le monde du travail. Donc, c'est difficile de ne pas se sentir anormal quand même. Ok. Quelle réaction ça suscite chez toi d'avoir cette pensée là c'est assez désespérant, parce que j'ai l'impression d'être euh, unique en mon genre et de ne pas forcément avoir de, de solution, en fait. Et comment, comment est-ce que tu te comportes quant à ces pensées-là qui traversent l'esprit vis-à-vis des autres Comment tu agis, tu réagis comment, comment tu Je me cache. Je m'enfuis et je me cache. OK. Tu serais qui sans cette pensée je serais qui sans cette pensée mmh. oh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prends le temps. Sans la pensée que les autres euh, ne comprennent pas, c'est ça mmh. bah, je, serais, je serais tout le monde. Je serais comme tout le monde. Euh... Je serais un peu un robot, j'imagine. Peut-être. Je serais un peu moins humaine. quoi. Ok. Si tu n'avais pas cette pensée, que les autres vont penser ça de toi mmh. Je ne sais pas qui je serais. Je pense que je... ce serait plus facile à vivre, mais je ne sais pas si je serais quelqu'un de différent. Ok. Ça marche. Maintenant, si tu devais me donner… Euh... Trois points, et on reprend un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais si tu devais donner trois points de jugement que tu as par rapport aux autres vis-à-vis -vis de toi, peut-être leur façon de te voir, de te regarder, de réagir, de penser de toi, les trois points les plus forts, ce serait quoi qu -ce, ce, qu serait, euh, ce serait bizarre. OK. Ils le disent serait... ou ils le pensent Non, ils le, il le pensent. Pour moi, c'est ce qu'ils vont penser. Bizarre. Donc, ils pensent que c'est bizarre. Okay. Euh, indésirable. Ok. Enfin, ouais. Euh... Faible. Ok. Je vais te demander de fermer les yeux pendant quelques instants. Tu vas prendre une grande respiration. Et maintenant, tu vas me remplacer le « il pense » par « je pense que ». Et tu me remets exactement les mêmes descriptifs de toi. « Je pense que je suis… »« Je pense que je suis bizarre, mmh. indésirable et… »« Qu'est-ce que j'avais dit ?»« Et faible. » Ok. Ça fait quoi quand tu dis ça ça, bah, ça me rend triste. Ok. Est-ce que c'est vrai oui, d'une certaine façon. Okay. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai Est-ce que tu as la certitude absolue que c'est vrai Oui. Okay. C'est quoi les réactions que ça amène en toi, ces pensées-là euh, Beaucoup de tristesse et un sentiment d'injustice. Okay. Comment tu te comportes envers toi-même quand tu as ces pensées-là Euh, je culpabilise, beaucoup. Ok. Et c'est quoi la vision du futur, peut-être du passé aussi que tu as dans ton esprit, quand tu as cette pensée-là, ces pensées-là, envers toi bah, J'ai l'impression que je l'ai toujours été, que je le serai toujours, que c'est moi. quoi. Ok. Et si tu n'avais plus cette certitude, si tu n'avais plus cette pensée en toi, tu serais qui bah, Je serais quelqu'un d'heureux Okay. Je pense. Et comment tu sauras que tu seras quelqu'un de ben, Quand je plus envie de pleurer, quand je me sentirai comme tout le monde. Ok. Est-ce que tu as, as, de oui. okay. Est as des souvenirs où tu n'as pas eu envie de pleurer Oui. Est-ce que tu as des souvenirs où tu t'es senti comme les autres Oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres preuves qui pourrait te montrer que tu es déjà normal comme les autres et que tu pleures pas tout le temps. Mmh, oui, j'en ai... Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est des preuves, mais... Si, si tu as quelques exemples à me donner. Bah, le fait que j'ai eu des amis, que, ouais. Qu enfin, que j'ai déjà été aimée tout simplement. Que des fois, je me suis dit, tiens, là, je suis comme tout le monde, je me fonds dans le décor et les gens autour de moi me décrivent des expériences qui ressemblent à la mienne. Ok. Ça fait quoi quand tu fais ça Ça me rassure. Ok. Est-ce que tu te sentirais capable de faire ça plus souvent Je peux essayer. <rire> ouais. Tu t'y prendrais comment je... Bah, je... je pense que je m'isolerais puis je me le répéterais, en fait. Je me parlerais, je me, parlerai, me dirais « t'es comme tout le monde, ces expériences-là, euh, les autres peuvent en parler aussi, euh, j'ai des amis, donc c'est que je suis quelqu'un qui peut être aimable. Euh, » J'essaierai de me rassurer de cette façon-là, je pense. Et quand tu le dis comme ça, ça fait quoi bah, Je suis partagée, je me dis c'est bien et en même temps, est-ce que j'en serais capable euh dans un moment euh, de souffrance, justement. Est-ce que je serais capable d'y croire dans un moment de souffrance okay. Est-ce que toi, tu aurais envie d'y croire Bah oui. Okay. Et est-ce que si tu y crois, ce sera vrai Non, bah, ce ne sera pas important que ce soit vrai ou pas. Si j'y crois, okay. je serai bien. Mmh. Donc, voilà. Et ça amène quoi d'y penser comme ça Comment tu te sens Ça provoque quoi Ça donne un peu d'espoir. Mm -hmm. Je pense. Tout en sachant, mais aussi beaucoup de fin de, de l'espoir. Et en même temps, je me méfie. Je me dis, ah, j'attends de voir euh, ce que ça donne en situation. Quoi. Okay. et voilà marche et comment tu vas pouvoir te comporter vis-à-vis -vis de toi-même vis-à-vis des autres avec ces pensées là bah je, veux, je, que, je peux essayer de me calmer m'isoler ouais. mais juste le temps de me calmer et puis une fois que c'est fini bah bah voilà c'est fini je peux reprendre le cours de ma vie euh, comme si rien s'était passé ouais ok voilà. Juste. Comme ça, là maintenant, à... par rapport à ce sujet que tu as évoqué tout à l'heure au tout début, puis ce petit exercice qu'on a fait, comment... comment tu te sens Comment est-ce que tu vois les choses Là, je me sens bien, mm -hmm. mais ça me paraît très… M... Je me dis c'est trop simple. C'est trop simple de pouvoir se dire des choses et de se rassurer comme ça, euh, tout seul. Je me dis, si c'était aussi simple, euh, bah, tout le monde pourrait le faire. Quoi. On, on, va, on va en profiter pour refaire un petit recadrage de contexte. Quand tu es pas bien, qui est-ce qui te met ces idées-là dans la tête C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre C'est moi. D'accord. Quand tu es pas bien, c'est qui qui tient le discours C'est toi ou c'est les autres C'est moi. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche dans un sens et pas dans l'autre Pourquoi est-ce que ça serait aussi simple négativement et pas de la même façon positivement euh, bah Parce que c'est des pensées qui m'ont suivi toute ma vie. Donc elles sont bien ancrées, je pense. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, c'est qu'elles elles sont, euh, sont instinctives. Fait. Alors que de me dire euh, l'inverse, c'est pas du tout instinctif. Donc c'est quelque chose qui va falloir... Euh... Ça va présenter un effort de persuasion euh, plus fort. OK. Donc, du coup, c'est pas si simple. Non. C'est pas si simple de se le dire, c'est pas si simple d'y croire. OK. Mais du coup, ça peut marcher, puisque c'est pas si simple. Ça mérite d'être tenté. Okay. Hum ça marche. Je te remercie euh, d'être prêté au jeu. C'est cool. De rien. Donc, euh, applique ça, puis si jamais tu reviens prochainement, nous dire un petit peu comment ça évolue, puis comment tu te sens. Euh, Est-ce que, est que ça peut amener Ça marche Ok, ça marche. Super, merci Nina. Euh, alors, bah, j'ai que bonjour, alors je ne pense pas que ce soit le prénom bonjour, mais bonjour pareil. Euh, le, le contexte. Alors, en fait, l'idée ici, c'était de vous parler un petit peu du, euh, de la stratégie de Cathy Byron. Euh, alors, on a fait la version courte, hein, parce que la, la version longue, pas, ça prend pas mal plus de temps. Mais euh, l'approche la, la, de Cathy Byron, c'était vraiment le principe de retournement de l'information. Et c'est un petit peu ce qu'on a, re, retournement du jugement. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec Nina, où ben Nina, tu te sens d'une certaine façon par rapport au regard des autres sur ton milieu de travail. Tu as mis des mots-clés là-dessus, et à un moment donné, on a fait une inversion. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit « ils pense ça de moi, ils disent ça de moi, il me voit comme ça », c'est « je pense ça de moi, je ressens ça, je vis ça, je me juge comme ça, je, je prends les choses pour moi ». Et l'idée de, de passer par là, c'est vraiment de se, re, de se reconnecter à ce principe que de toute façon, ce qui nous dérange à l'extérieur, ça nous dérange parce que ça vient faire écho à ce qui se passe à l'intérieur et que ce sentiment d'inconfort qu'il peut y avoir, parce qu'honnêtement, tu pourrais très bien être comme certaines personnes qui se foutent royalement de ce que les autres pensent, qui ont vivent ce qu'ils ont à vivre, et puis que ça ne dérange personne. Ce qui fait la différence entre toi dans ta situation et une autre personne pour qui ça passerait vraiment au-dessus, c'est le dialogue intérieur. C'est qu'est-ce qu'on entretient comme dialogue envers nous-mêmes de façon plus ou moins consciente, mais ces jugements, ces critiques qu'on va remettre à l'extérieur sont souvent en fait l'écho de euh, ce qui se passe à l'intérieur. Et une des raisons, parce que ça, si vous voulez, vous pouvez vous le noter, parce que ça peut être vraiment applicable, presque de façon systématique. C'est que quand on se retrouve dans une situation où on est inconfortable, où on n'a pas forcément de solutions qui, ont à, qui sont accessibles, on va avoir en nous un phénomène d'incompétence, de sentiment d'incompétence qui va se mettre en place. Et pour pallier à ce sentiment d'incompétence, on va rejeter la faute sur le monde extérieur. C'est plus facile de dire, bah « Non, mais tu sais, je n'ai pas fait ça parce que telle personne me prend la tête. Ouais mais tu sais, je, ça fait des années que je voudrais monter mon entreprise, mais dans le pays où je suis, c'est trop compliqué. Il y a trop de taxes. » C'est juste pour rassurer notre incompétence intérieure lié à notre manque d'accès à des ressources ou à des informations ou à la compréhension de ce qu'on a à faire ou choisir et de le remettre sur l'extérieur. C'est quand je dis, ben bah oui, mais les autres vont me juger, les autres vont penser ça, les autres vont faire telle ou telle chose. En fait, ce n'est pas les autres qui sont, euh, qui sont fautifs. Alors, ils peuvent porter un jugement, bien sûr, mais ce ne sont pas tellement les autres qui sont fautifs là-dedans, c'est plus nous, dans notre propre perception de nous-mêmes, le jugement qu'on porte sur nous-mêmes. Et le travail, et puis ça s'appelle comme ça, c'est le travail de Cathy Byron, euh, nous invite à justement remettre en perspective ça et retourner l'information vers nous-mêmes, pour essayer de prendre conscience qu'est-ce que moi-même j'entretiens comme pensée, qu'est-ce que j'entretiens comme perception, qu'est-ce que j'entretiens comme croyance qui fait que je suis coincé dans cette situation problématique. Ça va, ça, ça fait du sens ce que je vous dis là donc c'est un petit peu cette idée-là euh, qu'on voulait amener avec Samir et en fait on, si, si on regarde bien, si on décortique bien le, le travail de Cathy Byron, on le retrouve euh, finalement en PNL sur plein d'outils qu'on va mettre en place, que ce soit le recadrage, que ce soit euh, les remises en question de la croyance avec justement les questions spécifiques qu'on va pouvoir poser, euh, ça va être euh, le, la négociation de parties par exemple. Il y a plein, plein d'outils en PNL qui vont reprendre un petit peu euh, le, le principe. Donc, ça, c'était ce qu'on voulait vous présenter. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Puis, on va, on va discuter autour de tout ça, puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais est-ce que déjà, il y a des questions là-dessus? Puis, je vais vous marquer en message les, les, la référence, comme ça, vous allez la voir. Moi, j'avais une question. Comment ça se fait quand tu dis que... Ça, quand les autres parlent et que ça nous dérange, c'est parce que nous autres même, on a ce problème-là. C'est ça que je comprends. Ça, ça vient faire écho à quelque chose qui est en nous. Ouais. Okay. Puis quand quelqu'un ne nous respecte pas, c'est parce que nous autres, on ne se respecte pas. Mm -hmm. D'ailleurs, mm -hmm. Samir en parle dans un des podcasts qu bah, qui doit être publié. C'est celui d'aujourd'hui, Samir, je crois ou c'est celui de la semaine prochaine Ton micro, on t'entend pas. <rire> c'est parti. Là, c'est mieux. Ouais, la semaine prochaine, c'est sur l'amour de soi. C'est euh... ah bah, celui-là, c'est la semaine prochaine, alors. je pense. Fait dans, dans, dans le podcast, on évoque le fait que si tu n'as pas d'estime d'amour, de confiance, de valorisation de toi-même, tu ne pourras pas le percevoir chez les autres envers toi-même. Quand tu, tu, tu vas avoir ce que tu tolères à l'intérieur de toi, c'est ce qui va se passer à l'extérieur. Fait que si, parce que tu sais ce que tu décrivais, Nina, c'est peut-être un profil un peu hypersensible ou peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, qui fait que tu te sens plus sensible que la moyenne et peut-être un peu extraterrestre parfois. Mais si on porte soi-même un jugement sur nos états internes et de se dire « Ouais, mais en fait, je ne suis pas normal. Ouais, mais en fait, je ne fonctionne pas comme les autres. Ouais, mais en fait, je suis trop sensible. Ouais, mais en fait, je suis trop fragile. Ouais, mais en fait, je ne suis pas capable de faire ce qu'ils sont capables de faire. » Le filtre qu'on va mettre de perception, c'est le même qu'on va porter sur nous-mêmes. C'est la même chose. fait que le regard, l'attitude, les mots, les événements, tout ce qui va se passer à l'extérieur va être filtré pour que ça vienne rentrer en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que le travail de, de, de Cathy Byron est intéressant. C'est que ça nous invite à faire cette inversion. peut plutôt que de dire, euh, regarde-moi cette connasse de collègue-là, elle me prend la tête, euh, elle est insupportable, elle est irrespectueuse. Bah, tiens, renverse un petit peu le truc là, puis vois ce que ça donne. Et vois ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, quand tu utilises les mêmes mots envers toi-même, qu'est-ce que ça met à jour Et il y a aussi la partie euh, un petit peu remise en question de, des croyances, et c'est pour ça que j'estime en tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas que c'est la vérité, mais de mon point de vue, le travail de Cathy Byron n'est pas adapté sur des croyances qui sont profondes, parce que le fait de questionner, et c'est pour ça aussi que tu as dit à plusieurs reprises que c'est vrai, parce que c'est une croyance qui est profonde. Si c'était une croyance de surface, tu pourrais la remettre en question. Là, on est sur une croyance profonde, donc beaucoup plus difficile de la remettre en question. Et que ça va demander un travail plus en profondeur, mais du coup, c'est intéressant de voir la réaction, mais de se dire, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai Ça, ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai la certitude que c'est vrai Et si on regarde bien... C'est un petit peu euh, l'approche euh, stoïque de, de se poser des questions en s'assurant que, est-ce que ce que tu vas dire est vrai Est-ce que c'est utile Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que es, c'est est, est tout ce principe-là qui est aussi derrière Mais ça n'en reste pas moins une approche qui est super intéressante et qui peut permettre de faire beaucoup de choses. Ça, ça permet de faire des transformations qui sont quand même importantes. Donc, euh, je vous invite à aller... Euh, Allez lire le bouquin, regardez un petit peu ce que ça donne, si jamais ça vous intéresse. Il y a, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça, même, même tout seul. C'est toujours plus difficile tout seul, mais même tout seul, on peut faire des choses intéressantes avec ça. Livre à ajouter à notre document, Julien. Comment Livre à ajouter à notre document. Ah, tu l'as ajouté, petit document avec tous les, ah, tous les bouquins. Non, ah, je vais je l'ajouter tout de suite. Ah, ok. Ouais. <rire> du coup, je te mets la pression, tu l'ajoutes tout de suite. T'as bien fait. Mais, euh, mais c'est ça. On vous invite vraiment à aller, à aller regarder de ce côté-là. Est-ce que le principe vous paraît clair Est-ce que vous avez des questions là-dessus Dites-nous dites ce qu'on voulait vous parler de ce sujet-là, mais après on peut... Bon. Après, c'est euh... difficile d'appliquer appliquer dans toute situation, non, en fait, parce que, voilà, on se questionne tout ça comme ça qu'on te dis, hein, tu n'as pas les bonnes questions parfois. Oui. C'est bah, ça le un... problème. Oui, c'est un petit peu l'expression le, que j'utilise tout le temps sur le, sur le sujet des questions. Et ouais. euh, Véro, Pour euh, la, la sais, question, les, les bien. Bah, c'est vraiment de regarder la qualité de la réponse que tu obtiens. Parce que si la réponse ne te plaît pas, c'est que la question n'est pas bonne. Ah, et le moyen points. de s'en soutenir, c'est que si la réponse est de la merde, ta question aussi. D'accord. Donc, tu <rire> aurais la réponse, n'hésite pas. Ou elle est vague ou elle n'est pas précise, ça veut dire que ce n'est pas la bonne question. Ben, c'est ça. Dans, dans notre expérience, si à un moment donné, et, et, et par réponse, j'entends résultat, expérience, relation, euh, pensée, ressenti, c'est tout ça une réponse. C'est tout ce qui va se produire en termes d'expérience. Si l'expérience ne nous plaît pas, c'est qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Okay. On obtient toujours des réponses, mais si la réponse, ne nous plaît pas, c'est que la question n'est pas bonne. Mmh. C'est comme, comme te dire, ah oh, j'ai encore loupé ce truc-là, je ne comprends pas, je le loupe tout le temps. Ben, en même temps, tu demandes à ton cerveau de le louper encore et encore. Change la question, demande-toi comment est-ce que tu peux réussir la prochaine fois. Ça, ça va changer automatiquement la dynamique, ça, ça va amener vers autre chose une question Julien. Oui, après. Euh, Si par exemple on a, on a des gros préjugés, si tous les jours on fait des affaires, affirmations positives pour mm -hmm. essayer d'éliminer ou un ancrage avec un mot euh, je suis, on va dire un peu prétentieux, je suis le meilleur, je suis pas nul, ça peut pas changer un peu notre bah, perception ça, Si, ça va, ça va venir modifier, mais après il faut faire attention, le l'autosuggestion va être efficace à partir du moment où il y a tout le système qui va soutenir cette suggestion-là. Si l'autosuggestion fait juste que mettre, enfin juste, c'est toujours bien, c'est un bon début, mais l'autosuggestion, si elle fait face à des croyances qui sont profondes et un système de valeur qui est bancal, euh, tu peux te répéter la même chose tous les jours sans que ça t'apporte les résultats que tu souhaites. C'est pas suffisant. C'est pour ça aussi que... Dans, dans la PNL qu'on enseigne à, à l'Institut, on est sur ce qu'on appelle la PNL systémique, pour bien comprendre qu'il y a des techniques, des stratégies de PNL qui sont super efficaces, mais que si elles ne sont pas inscrites dans une vision systémique de l'individu, elles le sont beaucoup moins. Parce que le système ne soutiendra pas le changement ou la direction qu'on essaye de faire prendre justement à la personne à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler peut-être aux personnes, qu'est-ce que c'est systémique Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. Oui, c'est une, une bonne question. Merci pour ça, Saïd. Euh, L'approche systémique est définie, en fait, l'individu comme faisant partie d'un double écosystème, un écosystème extérieur qui nous influence par les images, les expériences, les relations, les apprentissages, les exemples, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, et qui est aussi influencé par notre propre écosystème intérieur notre système de pensée, nos croyances, nos apprentissages, nos expériences, notre mémoire, nos émotions, nos comportements, notre posture physique, à tout, tout ce qui se passe en nous. Et que si je me dis, en partant du principe un peu à la méthode Coué, je me répète quelque chose et ça finit par se produire, oui ça se finit par se produire si le changement qu'on cherche à vivre et à avoir est simple, mais on a un on a un présupposé en PNL qui l'explique bien, c'est que tout élément qui est complexe dans sa mise en place va nécessiter un système tout aussi complexe pour le soutenir. Fait que le simple fait de se dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, mais qu'au fond de moi, je crois profondément que je suis nul, que je ne sers à rien, que je n'ai pas ma place, bah, je te souhaite bon courage pour avoir des résultats avec ça. Ça ne marchera pas. Ça marchera sur des petites choses de surface mais dès que ça nécessitera une, une structure profonde, stable, ça ne fonctionnera pas. Parce que okay. le simple discours ne pourra pas soutenir le... Ça ne changera rien dans le système. Ça ne sera pas suffisant. OK, je, crois, je vois. Ça, ça, ça va, ça, ça fait du sens Oui, ouais, ouais. le... c'est juste que je posais une question, parce que voilà, ouais, moi je savais je... que c'était... C'était quand même, c'est quand même, il faut faire un gros travail sur soi quand on a, quand on a une liste de soi assez basse, parce que c'est une valeur qu'on a en nous qu'il faut vraiment travailler pour voir pourquoi on a ces mmh. pensées-là. Ce schéma, parce que c'est souvent des schémas qu'on a qui tournent en boucle et mmh. souvent, il faut les casser. Oui, bah, il, faut, il faut les casser. Il y a plein de, il y a plein de stratégies pour casser ce, ce pattern-là. Mais c'est ça, l'approche la, systémique nous rappelle à l'ordre dans le sens où on peut faire des changements rapides et profonds et vraiment impressionnants à la condition où on tient compte de tout le système qui soutenait la problématique et qu'on change tout le système pour soutenir la solution. Mmh. Okay. C'est super important. Sinon, c'est comme avoir une craque dans ton mur de béton puis de te dire, bah, je vais poser du papier peint, comme ça, on ne le verra plus. Et puis, ben, un jour, ta maison, elle s'effondre. Euh, et voilà. Oui, faire des bonnes fondations. Okay. C'est ça. Okay. C'est vraiment ce principe-là. OK. Question, Mais merci pour ta question. Oui. Oh, bien, plaisir. <rire> oui, oui, oui, question. J'ai euh, fait ce travail-là avec une personne aussi qui, elle, également, m'a invité à être vulgaire dans le processus. Je vois que tu le fais également. Euh, moi, mmh. ça m'a pas interpellé parce que je suis pas de nature vulgaire. Mmh. Euh, mmh. Et en fait, je ne t'entends je, je, je pas très bien, euh, Anna. Je ne sais pas si ça vient de ton micro. Je me demandais ce que ça apportait, le fait d'être vulgaire, puisqu'il y avait eu cette sollicitation de la personne qui m'avait accompagnée. Et mmh. toi, ici, tu le fais aussi. Mmh. Euh, parce que personnellement, je ne suis pas vulgaire d'emblée. Euh, en plus, de mon souvenir... J'ai l'impression que voilà, ça avait vraiment été un point qui faisait vraiment partie du processus et du protocole. Mm -hmm. euh, et euh, savoir l'importance de, de la vulgarité. Ok. Euh, alors le, le point de vulgarité, il est intéressant. Alors, ça dépend. C'est toujours pareil. Si on est en face d'une personne qui est vulgaire, tous les trois mots euh, qu'elle sort, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on va être sur une utilisation de vocabulaire et une, une démarche linguistique qui est déjà ancrée. Mais si tu n'es pas vulgaire de façon générale, après tu peux sortir un merde ou un putain de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si ça ne fait pas partie de ton vocabulaire ou ta façon de t'exprimer de façon régulière, ça va en fait placer ton état d'esprit dans un mode qui est spécifique pour justement créer une rupture de pattern. L'utilisation de la vulgarité à créer une rupture de pattern dans ton système de logique et d'expression. La deuxième chose, c'est que la vulgarité te permet de connecter et de libérer plus facilement les émotions qui peuvent être fortes et que tu peux réprimer parce qu'elles sont considérées comme inacceptables. La colère, la frustration, la haine, de la tristesse, de la peur, peu importe ce que c'est, c'est un moyen de pouvoir ouvrir la porte. Et le, la troisième raison, euh, et ça, ça nous vient de euh, M. Freud, qui expliquait tout simplement que la vulgarité avait le pouvoir de déclencher un niveau d'attention plus élevé dans l'esprit de l'individu. C'est-à-dire qu'à l'utilisation de termes qui sont vulgaires, l'esprit de l'individu, sauf encore une fois, si c'est son quotidien et qu'il parle comme ça tout le temps, ou qu'elle parle comme ça tout le temps, ça ne marchera pas, mais si c'est quelque chose qui est de façon vraiment occasionnelle, le fait d'entendre ces termes-là ou de les dire à ce moment-là augmente le focus qu'on va avoir sur l'information qui va suivre, justement. Que ce soit l'expérience émotionnelle, que ce soit la pensée qui vienne derrière, que ce soit le comportement ou le discours, ça le pousse plus loin. Ça augmente la perception. Donc, l'utilisation de la vulgarité, elle peut être intéressante. On ne la met pas à toutes les sauces, on la met simplement sur certains éléments et ça fait partie. Euh, du travail de Cathy Byron, où elle invite à un moment donné à essayer d'être le plus cru possible dans le jugement qu'on va porter sur ce que les autres peuvent dire de nous ou penser de nous, parce que ce terme-là va révéler en fait des ressentis, des, des impressions, des sensations qu'on va pouvoir ensuite reconnecter plus facilement parce qu'on va retourner la chose sur nous-mêmes. Merci. À ta question Anna, ouais. Oui, merci beaucoup. Mais après, c'est comme tout, le, la PNL, et je crois comme beaucoup de toutes façons, méthodes comme celle-là, il ne faut pas oublier que c'est un art. Que, oui, on apprend des techniques, mais passer, une fois qu'on a dépassé la technique, ça devient un art. Ce n'est pas parce que tu apprends à dessiner que tu sais faire de l'art. Après, cet art-là, il est propre à chacun. C'est le style qu'on va développer, c'est le style qu'on va... Qu qu'on va développer et amener au fur et à mesure de notre pratique. Donc, tu pourrais très bien tomber sur quelqu'un qui voudrait, euh, par exemple, utiliser un protocole équivalent, peut-être que celui que tu as vécu, et qui ne passera pas du tout par la vulgarité. C'est possible. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Cécile oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Du coup, je suis arrivée un tout petit peu en retard, mais j'ai réussi à entendre un petit peu l'intervention avec Nina. Moi, j'ai une question, puisque j'ai entendu parler de la PNL, peut-être un peu comme d'autres personnes ici depuis plusieurs années. Là, je m'intéresse particulièrement à la psychologie, mais je ne suis pas du tout dans le bon domaine, du coup, mais ça m'intéresse quand même. Euh, moi, j'ai un exemple. Enfin, j'ai une question sur un exemple qui me vient à l'idée en PNL. Si j'ai bien compris, comme en psycho, le but, c'est de faire faire le chemin à la personne. C'est bien ça Oui, de toute façon, on ne fait pas le chemin à la place de l'autre. On oui. est là pour guider la personne à construire son raisonnement, sa logique et tout son système de pensée pour qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle souhaite atteindre, quels que soient ah. ses objectifs. Du coup, ma question, parce que du coup, moi, je ne suis pas du tout euh, pro dans ce domaine ou quoi. Euh, quand on entendait Nina tout à l'heure, peut-être qu'elle qu est toujours connectée par ailleurs. Oui, euh, toi, concrètement, euh, tout ce qu'elle disait par rapport à sa mauvaise image d'elle-même, est-ce qu'elle projetait directement sur autre truc qui n'était pas… bon Voilà. Elle avait l'air d'être une personne assez sympathique et tout. Il n'y avait, avait pas de sujet. quoi. Est-ce que du coup, quand on est dans, euh, dans une écoute de cette personne là est-ce qu'on peut sortir un tout petit peu des clous et lui rappeler quand même que bah on la connaît pas parce qu'on est genre un thérapeute ou on est un, un coach ou des choses comme ça est-ce qu'on peut juste lui rappeler bah en fait lui donner une, un segment très, comment dirais-je, objectif, en disant, bah, la, la première impression que j'ai eue ce n'est pas forcément que tu n'étais pas quelqu'un de sympathique ou pas, ou est-ce qu'il faut vraiment rester, c'est vraiment le cœur de ma question, est-ce qu'il faut vraiment rester sur le fait que la personne doit faire son chemin et qu'on ne lui fait aucun feedback parce que Du coup, c'est très compliqué pour moi de comprendre, parce que par exemple, le thérapeute ou, la, ou le coach, il a forcément une expérience de vie, il a vu des choses, il a rencontré des gens, il a lu des trucs, est-ce qu'on peut faire un mix entre faire faire un chemin et en même temps bah, donner des billes de temps à autre ou pas Ou alors, du coup, c'est ingéré et ça ne va pas ou Comment ça se passe euh, Non, c'est à éviter le plus possible. Okay. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir une approche orientée solution. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut faire des propositions. Euh, je sais pas qu'il faut jamais en faire on peut faire des propositions mais en mettant toujours la condition du regarde c'est juste une idée ça à quoi ça te fait penser est-ce que ça pourrait avoir du sens pour toi est-ce que ça peut être intéressant dans ta situation ou est-ce que ça te parle pas du tout ça ça peut être comme un petit pas de travers qu'on peut faire à l'occasion pour dire bon on tourne un petit peu en rond là on va juste ouvrir une petite porte pour faire réfléchir différemment mais c'est pas même si on a de l'expérience, des connaissances ou quoi que ce soit en lien avec le sujet de la problématique de notre client, c'est pas à nous. Même même si on sait que regarde, il va falloir que tu fasses ça, il va falloir que tu prennes telle décision, il va falloir que c'est pas à nous de laisser savoir ça à notre client, c'est vraiment notre client qui doit le trouver et qui doit le découvrir par lui-même. Notre euh, notre rôle c'est de poser les questions qui vont permettre de débroussailler qui se passe dans la tête de notre client et comme je l'explique dans la formation de maître praticien, notre rôle, c'est de réussir à développer une lecture et une compréhension profonde de ce qui se passe chez notre client pour avoir trois ou quatre coups d'avance sur qu'est-ce qui va potentiellement, parce qu'on n'a pas la vérité absolue puis on ne peut pas le savoir, on le vérifie à chaque fois, mais qu'est-ce qui va potentiellement se produire en termes de prise de conscience, en termes de décision de choix, de transformation, et ensuite de questionner notre client pour qu'il puisse avancer dans la bonne direction, mais c'était un réajustement. C'est-à-dire que nous, on a quatre coups d'avance, mais notre client va jouer un coup, et puis là, c'est OK, maintenant, il faut que j'en trouve quatre trop d'avance parce qu'on ne part plus du tout dans la même direction. C'est vraiment de la gymnastique qu'on fait, mais on n'intervient pas. On ne lui dit pas, tiens, pose ton pied là. Ce n'est pas à nous de faire ça. OK, donc en fait, si je résume bien ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, au lieu de lui donner le poisson, parce que sur le moment ça paraît évident, et n'importe qui, même un enfant, pourrait le lui dire, mais que du coup, lui, bah, il est un peu dans ses schémas, il est un peu bloqué par plusieurs choses. Donc du coup, bah, ce n'est pas qu'il est bête, mais c'est juste qu'il est plus capable de voir, ce qui est pourtant évident. Au lieu de faire ça, il faut lui donner la canne à pêche et lui dire, well, voilà, on pêche comme ci, on pêche comme ça. Et quand tu seras dans des situations de difficulté identiques, tu sauras repérer ton schéma qui est en train de se répéter et tu sauras l'arrêter et le corriger et puis pour vivre mieux quel que ce soit, bah, sans jugement de valeur, quoi, vivre mieux. Euh... Bon, okay. Est-ce que c'est est bien ça, ça ou... Oui, oui c'est tout à fait ça. Parce que même okay. quand Nina nous, nous donnait ces informations-là tout à l'heure, je ne bon, la connais pas non plus Nina, mais mm. ça m'a l'air d'être une belle personne et puis euh, d'avoir une perception comme ça de soi, ça peut être vraiment quelque chose de gênant. Mais je ne peux pas regarder Nina en lui disant « mais Nina, tu as, as le droit de vivre tes émotions, tu es quelqu'un de normal. Mm. » Et puis, même si l'intention, elle est bonne, c'est probablement la vérité. Mm. On ne peut pas faire ça parce que ça viendrait rentrer en, en, en, en collision avec sa carte du monde. En fait, Comment si, ça si, si on prend le, les principes de, de base de la PNL, on est sur… Vous voyez mon écran là Pas encore, mais ça serait tardé. Moi, je ne vois pas en tout cas. Ouais. Oui, oui. un écran blanc. Ah, OK, c'est juste un, un tableau, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ah, OK, okay. d'accord. Parfait. Donc, ça, en gros, c'est le premier... Enfin, hein, Oui, on peut, on peut dire que c'est le premier. Euh, le, le premier présupposé de la PNL, c'est de dire qu'on a tous notre propre carte du monde. Et la carte du monde, ça signifie qu'on voit les choses à notre manière, qu'on les comprend à notre manière, selon nos expériences, nos croyances, etc. Et que si on a notre client qui est... Euh, alors, on va le faire comme ça. Hop, qui est au centre de sa carte du monde. Et qu'en fait, notre client, le problème, c'est qu'il vit pas mal de choses qui le dérangent, d'accord, mais que les solutions sont à l'extérieur. Et de toute façon, les solutions sont toujours à l'extérieur de la carte du monde. Si nous, on lui dit, et hey, regarde, tu pourrais faire ça. Il y a tout un système qui vient soutenir la présence de ce problème. C'est les valeurs, c'est les besoins, c'est les croyances, c'est les expériences, c'est les souvenirs, c'est les relations, c'est les apprentissages, c'est les modèles, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça, ça. Tous ces éléments-là, c'est comme des, des plots de sécurité pour dire que tu ne sors pas de cet espace-là parce que ça, c'est ta réalité, ça, c'est ta carte du monde, c'est là où tu as l'habitude de naviguer. Nous, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de proposer des solutions qui sont probablement justes et valables, mais qui ne rentrent pas dans la carte du monde de notre client, nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt le questionner pour le sortir pour lui permettre de réfléchir différemment de façon à ce qu'il puisse commencer à élargir sa carte du monde jusqu'à ce que sa carte du monde devienne plus adaptée et lui permette alors d'inclure les nouvelles solutions. Et dans ce cas-là, bah, les problèmes qui étaient présents disparaissent. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des nouveaux problèmes qui vont apparaître. Non, c'est pas, pas drôle. Là. Parce que ça, ça reste quand même une carte du monde. Fait Il va y avoir des nouvelles croyances, des nouveaux concepts, des nouveaux apprentissages, des nouvelles valeurs qui ouais. vont être mises en avant, des nouveaux besoins. Fait qu à chaque fois, c'est comme des, une nouvelle frontière qui se redessine. Et tant qu'on arrive à naviguer positivement dans cette carte du monde et que tout va bien pour nous, c'est correct. Le jour où ça ne va plus, c'est parce qu'il y a dans notre système quelque chose qui bloque et qui fait qu'on ne peut pas trouver la solution on ne peut pas euh, trouver, euh, trouver un moyen de, de pouvoir sortir de là. Alors, moi, je vais m'excuser de monopoliser la parole, mais du coup, je suis obligée quand même de poser la question. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une fin à ce travail-là Ou alors, ça veut dire finalement, de façon un peu philosophique, qu'on est en, en sans cesse en travail de développement de soi, la découverte de soi, des autres, du monde, etc. Et que du coup, on... On ne pourra jamais, finalement, peut c'est peut-être assez réaliste, hein, on ne pourra jamais trouver le fonctionnement parfait et qu'il faudra toujours aller au-delà. Non, on ne trouvera jamais le fonctionnement parfait. C'est une quête utopique de se dire qu'un jour, on aura terminé de faire ce travail-là. Euh, mais mais c'est aussi toute la beauté de la chose. C'est que si tout était parfait demain, bah, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais je me ferais chier, hein, honnêtement. Eh ben, en faisant ce travail, oui, peut-être. Mais <rire> pour les gens qui ne travaillent pas là-dedans. Non, non, non pas, pas, pas dans le sens dans, dans ça, mais dans ma vie, en ah, fait, okay. parce que j'aurais plus de challenge, j'aurais plus besoin de progresser, j'aurais plus besoin de rien. Ça serait cool, non oh, Non. Je suis une flemmase. Excusez-moi pour les autres. Hein. <rire> Je veux bien non. que ce soit facile. Non, ce serait, non, ce serait déprimant parce que parce il que y aurait plus rien qui aurait du sens. Et on n'aurait plus de raison à faire quelque chose puisque de toute façon, c'est parfait. On arrive au bout. Il n'y a plus rien à faire. Ça serait comme être sur son canapé et puis de se dire bah, de toute façon, peu importe ce que je fais aujourd'hui, tout est déjà fait, tout est déjà réglé, tout est déjà parfait. Qu'est-ce que je fais Ça a alors, je ne dis pas qu'avoir une vie plein d'emmerdes, c'est la fête tous les jours. Mais juste qu'il y, y a un équilibre et c'est trouver un moyen de... Et la PNL peut aider énormément, puis il y a la Sofro qui peut aider énormément, il y, y a plein de techniques qui peuvent aider énormément. Mais c'est d'élargir notre carte du monde de façon à ce qu'on puisse mettre à jour notre mode de fonctionnement, se rapprocher de notre version optimale tout en gardant à l'esprit que comme on est en permanence soumis à deux forces qui sont parfois complémentaires et parfois opposées, l'environnement intérieur et l'environnement extérieur, notre stabilité, elle est tout le temps remise en question. Tout le temps. C'est impossible, de... impossible de se dire, c'est bon, je vais tout régler. Ça ne marche pas. Et euh, je... tu... Je me permets d'intervenir par rapport à ce que tu disais, Cécile, euh, tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas directement le poisson Pourquoi on ne dit pas directement « Mais si, mais si, t'es sympa, t'as le droit de ressentir, machin ?» Bon, je te cache pas, j'ai vu un certain nombre de spécialistes un peu de tout poil et de tout… voilà. Euh, je peux dire qu'il y en a qui ont tenté de dire directement « Mais si, t'as l'air sympa, pourquoi tu machin ?» Ça ne fonctionne pas, parce que d'emblée, quand quelqu'un te dit ça, tu as envie de le contredire, et t'en prie de lui expliquer par tous les moyens pourquoi tu es justement quelqu'un de dégueulasse. Donc ça ne marche jamais. Moi en tout cas ça, ça a toujours été comme ça. C'est quand on me dit cache, vas-y pleure, t'as le droit de pleurer. Je vais te trouver de toute façon un argument pour t'expliquer pourquoi j'ai pas le droit. Que si tu vas trop frontal en fait, tu butes contre un mur en général. Donc c'est pas efficace en fait. Je peux ajouter un élément et ce sera pour les deux. Donc là, ce que disait justement, euh, euh, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. J'arrive je pas à le voir sur Nina. mon écran. Nina, pardon. Nina. <rire> <rire> <rire> <rire> euh, ouais. Et donc, euh, et en fait, bah, il faut imaginer en fait que l'homme est, est un fruit. Et en fait, comme tout fruit, bah, ça pousse sur les arbres et ben, bah, ça a un cycle en fait. Et imagine qu'une personne n'est pas encore mûre ou un fruit n'est pas encore mûr. Imaginons que ce soit une pomme. La pomme n'est pas encore mûre. En lui donnant des conseils, en lui disant ce qu'elle doit faire, c'est un peu comme si tu retirais cette pomme de l'arbre avant qu'elle mûrisse. Tu ne peux ni la consommer, ni rien faire avec. en fait. Et tu lui en... en plus, tu lui enlèves en plus la... la possibilité d'évoluer. Donc, c'est un peu ça, en fait, la PNL. C'est que la PNL, on utilise quelque chose qui s'appelle la maïotique socratique. Et Socrate disait qu'en fait, l'être humain, à la réponse. Quoi qu'il arrive, il a toujours la réponse à sa question ou à ses problèmes. Mais le tout, c'est de l'amener à trouver sa propre réponse à travers son propre système de raisonnement, parce qu'on a tous notre propre système de raisonnement, de manière à ce que justement, une fois qu'il va être prêt, il va pouvoir trouver la réponse qui lui convient le mieux à ce moment-là. Et ça, je suis sûr et certain que vous connaissez tous des gens autour de vous, des personnes à qui vous avez donné des conseils, à qui vous avez dit non, mais fais ça, fais ça, fais ça. La personne ne fait rien de tout ça. Ou alors, si elle le fait et que ça ne marche pas, bah, elle va venir vous le reprocher quoi qu'il arrive en disant bah, « de toute façon, ça ne va pas marcher, c'est de ta faute ». Mais on leur a, donné, on a donné, enfin, donné des conseils à une personne, la personne n'écoute pas et peut-être un an, trois mois, deux ans après, elle vient vous voir en vous disant « ah imagine quest ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé la solution à mon problème ». Et en fait, elle vous dit exactement la chose que vous lui avez dit il y a plusieurs mois avant. Pourquoi Parce qu'elle n'était pas encore prête à ce moment-là. Donc, le mieux… C'est d'accompagner la personne dans son propre raisonnement et dans son propre système pour trouver sa propre réponse. Et ça sera beaucoup plus efficace que de venir et de lui dire, bah tiens, moi, j'ai des outils clés en main, euh, tu les prends. Et si elle n'est pas prête, elle ne va pas les appliquer. Et, euh, et, et elle va vous contredire quoi qu'il arrive à travers ses actes, à travers ses résultats. Et pour ce qui est de tout à l'heure, là ce que tu disais, ça ça, ça popait sur l'imperfection et la perfection. Bah, il faut savoir que l'être humain a besoin de stimulation constamment. Et il a besoin d'avancer. Si on avait tout, si tout était parfait, on n'avancerait plus, en fait. Et ce besoin de stimulation ne serait plus euh, rempli. Et comme ça, ça peut paraître utopique en se disant, oh, moi, j'aimerais bien tout avoir. Euh, ce serait beaucoup plus simple. Mais je, je peux vous... Enfin, en tout cas, ça, c'est ma carte du monde. Après, je pense que chacun pourra expérimenter de sa propre expérience. C'est que si on a tout, on n'est plus stimulé. On n'a plus euh, cette possibilité d'avancer puisqu'on a tout. Et ouais, moi je, je suis de ton, en tout cas je, je, je me projette bien dans ton point de vue, en tout cas Julien, que ce serait euh, vachement emmerdant. En fait. Ouais. Mais <rire> après on équilibre. On va se dire, ok, je vais prendre plein de problèmes, et puis ma vie va être plus dynamique, ça va être chouette. <rire> on n'est pas cool quand même. Est-ce que du coup, euh, merci Samir pour pour ça. Est-ce que du coup, Cécile, ça répond ça répond aux questions ou, euh, ça demande encore un petit peu d'exploration, peut-être d'autres questions ah Bah Écoutez, si on va sur les questions, je pense que demain, on y est encore. Donc, il euh, faut être motivé aussi, hein, si vous aimez prendre les problèmes les uns après les autres. Bah, du coup, déjà, merci Nina pour ton retour à chaud comme ça. C'est assez cool parce que, du coup, tu as, as ton expérience qui parle et qui peut aussi être transposée sur ce cas particulier. Après, je pense que bah, c'est bien d'avoir abordé le, le schéma des cartes du monde, du coup, en PNL qui vont être différentes pour les uns et pour les autres. Après, je pense que c'est une vraie question, Alors, soit quand on est professionnel dans ce domaine-là spécifique, soit quand on est un individu comme moi par exemple, je pense que c'est une vraie question d'arriver à lire le monde, à comprendre, à se mettre un peu à la place des autres, en même temps à, à essayer de mener un petit peu sa barque là-dedans. Et par exemple, moi je sais qu'à certains moments, j'ai pu me sentir en fait comme Nina mais pour des constructions dans le passé, avec le, le milieu familial, puis l'environnement puis tout ça, et je pense que ça m'aurait fait vachement de bien en fait si quelqu'un m'avait dit mais, mais come on, t'es pas si mal que ça, ça va, arrête de te plaindre, bouge-toi, tu vois, ça aurait pu marcher, mais je pense qu'effectivement ça dépend des personnes et puis effectivement si c'est un... Un système, c'est pas la petite partie immergée qui, qui va faire quoi que ce soit. Il faut aller attaquer le système, retrouver pourquoi la personne a des projections d'elle-même aussi compliquées. Bon, je suis d'accord, hein, je dis pas le contraire, mais de temps en temps, un peu de positivité... Euh ah non, mais c'est important. Ça sympa, quoi. Ah ouais, mais non, après, euh, je ne dis pas que ça fait le job et je ne dis pas que euh, si, effectivement, Candina va avoir un spécialiste. Après, c'est un spécialiste, tu vois. Franchement, je ne sais pas. À vous de me dire, euh, Samir et euh, Julien, est-ce qu'il y a une différence Mais je pense que oui. Hein. Si dans la vraie vie, euh, dans la vraie vie, entre dans la vie, si vous voulez. Hein. <rire> Il y a la fausse vie et la vraie vie, attention. Bon, <rire> bref. Donc, dans la vie tout court, pardon, euh, si quelqu'un vient et te fait un petit sourire en mode « t'es pas dégueulasse » et… Euh, ou alors qu'un collègue te dit « ah, t'es marrante », tu vois, je pense, en, en, en gros, des gens qui vont être un peu positifs eux-mêmes et puis pour les autres, bah, peut-être que ça, marche, ça a un impact paradoxalement plus fort qu'un médecin qui est payé et qui te dit « mais oui, mais ça va aller », tu vois, je, je, je sais pas, je… Ah, Après, je pense qu'on okay. on, on gagnerait à, à être un peu plus bienveillant envers les autres et à, à leur dire des trucs sympas gratuitement. Genre, moi, je vois une, une fille qui est plutôt jolie, je vais dire « Ah, t'es mignonne !» Ou euh, je vois un enfant qui est plutôt poli, je vais dire « Ah, t'es poli !» Enfin, je ne sais pas. Je ne bah, sais pas. j'en sais rien. Tu, tu, tu sais quoi Je te propose de faire un, un challenge. J'avais déjà lancé euh, par le passé et je vais vous le relancer à vous. Et puis, si, vous voulez, si vous voulez jouer le jeu, vous prenez votre téléphone vous tapez un numéro de téléphone au hasard et vous envoyez un message texte à la personne qui est de l'autre côté avec autant de bienveillance et autant d'amour que c'est possible de le faire. Vous avez 900 sur 10 que la personne ne vous réponde jamais. Mais vous avez aussi une chance que la personne vous renvoie un message en vous souhaitant tout autant de choses positives. Et si vous n'avez jamais fait l'expérience, j'ai déjà fait plusieurs fois et d'ailleurs ce que je ferai c'est que je vous partagerai, je vais le faire tout à l'heure et je vous partagerai le texte que j'ai envoyé Là, je ne vous montrerai pas le numéro parce qu'on euh, ne va pas envoyer le même texte, au même numéro. Ils vont se dire, c'est quoi cette histoire Mais euh, envoyer un message du type, je ne vous connais pas, je ne vous connaîtrai probablement jamais, mais j'ai juste envie, envie de vous dire que, tiens, en ce moment, c'est difficile pour vous juste de vous accrocher et que vous allez finir par y arriver. Juste ça. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Question pour l'exercice, donc ce n'est pas des proches, c'est pas des amis, c'est qu'on ah fait un numéro au hasard. Un inconnu, ouais, on prend un numéro au hasard. Ah ben bah, c'est bien ça. On tomber sur nous. Il n'y a pas d'appriori <rire> comme ça. Bon, qui me non, donne son numéro ça. là <rire> on tomber sur vous, mais, mais si vous voulez tenter l'expérience, ah bah, c'est hein. déjà hyper gratifiant juste pour toi de se dire, j'ai envoyé un message à quelqu'un que je ne connais pas et peut-être que ça va avoir un impact. Et de temps en temps. Mais c'est rare, hein. je vous le dis tout de suite, de temps en temps, on reçoit une réponse. Mais quand on reçoit une réponse, ça fait plaisir. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où j'ai quelqu'un qui m'a renvoyé, euh, c'est quoi votre message, je ne vous connais pas, euh, en gros, fais-moi la peine. Okay. Je ne t'envoie plus de message. Mais ça ne m'étonne pas, les gens ils trouvent que la gentillesse c'est bizarre. Non, la gentillesse, non, non, non. Pas tout le monde. la gentillesse gratuite, les gens trouvent ça chelou Non, en non, non. C'est de la méfiance. Je pense que ça marche bien. Bonne, euh, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Non, moi je ne pense ah, pas. Merci. non. C'est sou souvent les gens oui, qui ont oui, vécu oui. des choses compliquées, mmh. qui pensent que la gentillesse, voilà, comme ils sont en fait beaucoup avoir dans leur vie, pense que tout le monde est mauvais. Mmh. C'est une généralisation qu'ils font la plupart du temps. Mmh. Et la question, c'est qui les gens Les gens, euh, après, voilà, c'est les personnes avec qui ils ont vécu. Voilà, Je, je généralise. Saïd, Saïd, il est très dans le global dans ses métaprogrammes. Il aime beaucoup Pas, le global. pas forcément, non, non. Ah là, pas... non. Toi aussi, tu généralises là. Non, non, non, pas du tout. Pas, pas tout le monde, mais sous... ah là, je ne peux pas nommer des gens parce que je ne les connais pas, les personnes qui ont... que j'ai enfin, plus ou moins en face de moi. Mais... C'est souvent ça. Mm -hmm. Non, mais tout à fait, ouais, après, je... après, ça dépend de chacun. Si, si le message n'est pas bien reçu, bon, bah, il n'est pas bien reçu, ce n'est pas grave. Je veux dire vous n'avez pas fait une démarche euh, euh, malveillante vous n'avez pas une démarche qui était négative vous avez juste envoyé un petit peu de positif à quelqu'un peut-être que ça va donner quelque chose peut-être que ça donnera rien peut-être que vous allez tomber sur un numéro qui n'existe pas ça arrive aussi Et puis c'est bien c'est bien correct mais euh, si, si vous voulez le faire je vous invite à vivre l'expérience elle est chouette est mais euh, c'est peut-être un peu de, de méfiance aussi que les gens ont moi, je reçois un message comme ça, ah oui, c'est qui ouais, C'est sympa, mais pour, pourquoi on n'a tellement pas l'habitude, en fait ouais. bah, ça. Ce, que, ce que je faisais, il faudrait que je regarde si je peux retrouver les screenshots que j'avais fait d'anciens messages. Dessus, je marquais qu'il n'y avait pas d'obligation de réponse, puis que j'attendais pas de réponse. C'était juste... Voilà, on a parlé de quelque chose de positif, juste comme ça. ça c'est rassurant, okay. c'est rassurant, oui. en fait. Ça, ça c'est bien. Ça, c'est bien parce que euh, ben moi, on m'a déjà écrit, en, ben, comme vous tous, des Facebook, euh, des, des, des, des petits messages d'inconnus. Euh, et puis moi, je répondais souvent euh, « je suis mariée <rire> ». Mais c, ça m'est arrivé. Alors, je trouve ça flatteur. Alors, ça m'est déjà arrivé de répondre euh, « ah, vous êtes très jolie, bonne journée », tout ça. Ça m'est déjà arrivé de répondre parce que je trouvais ça sympathique. Mais des fois, c'était euh, pour aller plus loin. Donc, du coup, à force d'avoir ce genre de petits messages-là, puis quand je dis à force, je n'en reçois pas 10 par jour non plus, il ne faut pas exagérer. Mais euh, il fut une époque où je, je recevais, mais du coup, on a une petite méfiance qui s'installe quand même parce qu'on se dit, c'est quoi, quoi au bout là C'est juste de la gentillesse ou il y a du plus et c'est barbant, c'est fatigant en force. Même si c'est gentil, c'est bon. Voilà. Ouais, moi je trouve que quand on, j'ai évolué sur ce plan là mais je sais qu'il y a quelques années on m'aurait envoyé un message gentil, complètement gratuit je me serais dit putain ça c'est un gars qui essaie de me vendre un truc oui c'est ça, de un... la méfiance ouais. c'est dommage dit, euh, je me serais dit pas, euh, ça ne peut pas être gratuit Il y a forcé, et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de monde qui pense comme ça aussi mm. ah. Ah, après c'est ça c'est de toute façon, en, en envoyant un message comme celui-là, il faut bien garder à l'esprit que. Euh... <rire> bien joué, euh, Cécile. Et puis. <rire> bravo, bravo, euh... <rire> bravo, Cécile. <rire> J'ai juste évité de répondre parce que là, je ne sais pas du tout sur qui je suis tombée. <rire> ah, Merci excellent. pour les bonnes idées. <rire> Avec plaisir. Vous bourrez de bonnes idées marrant. comme ça. Ah <rire> oh là là. <rire> Mais. Euh... C'est ça, c'est qu'en en envoyant des messages comme ça, on va forcément venir percuter la carte du monde de l'autre parce que bah, c'est inattendu. Peut-être que ça arrive pile au bon moment, peut-être que ça arrive à un moment qui n'est pas du tout approprié. On ne peut pas le savoir à l'avance, mais juste de se dire, bah, tiens, j'ai envoyé un peu de positif à quelqu'un. Voilà, la personne prendra ou elle ne prendra pas. Donc, ça a toujours son impact. Mais de bien garder en tête que, peu importe la démarche positive qu'on peut avoir envers une personne autre que nous-mêmes, cette action-là peut faire écho, mais elle peut aussi être complètement bloquée parce que dans sa carte du monde, ça ne passe pas. Que, et et c'est de l'accepter. C'est de se dire, bon, ben j'ai proposé mon aide, j'ai proposé une solution, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas prise, elle n'est pas tenue en compte, elle n'est pas… c'est correct. Et là, du coup, on est sur le triangle de Cartman dont on avait déjà parlé avant sur… les... Justement, les, les, les conflits, comment, comment apparaissent les conflits. Mais euh, pour revenir à ta question, Cécile, de tout à l'heure, c'est pour ça qu'on ne fait pas de proposition de solution. C'est pour ça qu'on ne fait pas le pas à la place de notre client. Sinon, ça, ça coince. Oui, du coup, merci pour le merci pour la réponse. Merci pour l'exemple. Je suis en train de vous écrire dans le chat ce que j'ai écrit pour que vous voyez pourquoi la personne m'appelle directement. J'ai proposé un million offshore quelque part. Du coup, le mec, il est à fond. Oh, Excusez-moi, je m'amuse bien. Oui, Après, je pense que pour reprendre ce que tu disais, Julien, il faut avoir, déjà, je, je suppose, soit être par nature extrêmement spontané et très, très cool, soit avoir fait un travail, en fait, pour justement être pas être dans cette espèce de... Bah d'a priori directement et de se sentir éventuellement potentiellement... Et puis là, maintenant, il m'appelle en numéro privé, le gars. Putain, je vais me faire défoncer. <rire> non, non, mais je sais pas, ça doit être de voir Philippe. Enfin, je sais pas à qui j'ai envoyé ça, mais ça devait ah, mal tu tomber. Bloquer, hein. euh... Tu peux bloquer le numéro. <rire> bah non, le mec, il m'appelle en privé maintenant. Bon, tant pis. Euh, voilà, donc ne faites pas. Il ne je... faut pas faire ça, en fait. Tu sais, si ça, si ça se trouve, il va te remercier parce qu'il voilà, qu était dans un mauvais moment. Et... Ouais, mais ça, si tu veux, si tu veux me remercier, tu m'envoies un petit message en mode de, oh, c'est gentil, tu vois. Tu te dis pas genre, attends, elle, alors elle, là, je sais pas si c'est il ou elle, du coup. Mais bon, mais lui, lui, lui ou elle non plus, ne sait pas si c'est il euh, ou elle. Dit ça, oh, sais que sais que ça, je sais ce que j'allais dire. Yes, alors du coup, je, je finis de vous rédiger ça parce que c'est quand même marrant. Parce que là, je pensais pas que le mec, ça vous est arrivé que, le, que la personne elle rappelle comme ça direct en mode qu'est-ce qui se oh, passe non. Jamais. Non, mais à la limite, je devrais répondre pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Mais bon, après, si c'est un problème. Oui, oui, bon, bah après, c'est juste d'expliquer le principe c'est de dire non, j'avais juste envie d'envoyer. Non, non, un on est juste, juste en train de vous faire une blague. On est dans une conf de PNL. <rire> vous, vous êtes cobaye. Voilà le, le truc que j'ai écrit comme ça, vous savez. Alors Mais juste, vous pouvez m'envoyer un message. quoi Bon, il y a des gens qui aiment parler comme ça directement. Bon, bref. <rire> à se dire « elle n'a euh pas d'amis. Ouais. Il a dit ça, sans réponse attendue, bon, oui, en plus, bon, ben voilà. Non. Ça a coup, je... particulièrement touché, qu'il a peut-être envie, enfin, il ou elle a peut-être envie… Franchement, de... j'ai bien envie qu'il rappelle encore une fois, juste pour être sûr et qu'on sache à quel point… Bon, Après, c'est un peu la roulette russe, hein, on ne peut pas savoir, c'est juste une personne, pas si une population on... entière, mais bon. Si tu, veux, tu peux tu mets le haut parleur est... et on lui parle tous en même temps. Sinon, Bonjour, tu donnes vous le numéro êtes sur et FM. on lui tout ça. Ça fait très radio, euh, vous savez, gag dans le même moment. On ouais. ah, est chez quoi Ah, c'est ça. Tout à fait. Il va la voix qui On va lui avoir... appeler après aussi pour lui expliquer la démarche. Et puis, euh, il a ton numéro de téléphone, mais il n'a pas ton adresse. Tu vois, Il n'a pas ton identité. Ouais, J'espère bien. Tout. Je plaisante. <rire> quand quand même, même, ça va, c'est pas pas grave grave je peux essayer hein. alors par contre il faudrait que vous entendiez du coup sinon l'exercice n'a pas forcément intérêt si c'est que pour moi vous êtes à ah bah tiens, direct voilà ça y est en fait il m'a écrit vous êtes ouais ben, bah, je pense que le mec si je le rappelle il va être il n'a pas envie de me remercier hein. je crois qu'il se dit juste mais qu'est-ce que c'est que ce bazar donc là on a la réponse ça. non bah sinon alors, tu peux juste lui envoyer un okay. message pour lui dire euh, c'était juste une intention positive de partager avec un numéro Aussi, inconnu bonne ouais, journée enfin si je dis ça ça fait secte quoi <rire> Ça fait placement de produits. C'est dans... le, le genre de réponse. Le message a été reçu. Mmh. Il n'arrive probablement pas dans le bon contexte. C'est mmh. correct. Oui, <rire> bah, on va laisser ça tranquille alors. Hein. Voilà, oui. il va se lasser. Je vous mets non, je... Pardon, Anna, allez des... Non, vas-y, Cécile. Euh... Non, Véronique. Oui. Donc, Cécile. Non, mais je, je, ce que j'allais dire, c'est par rapport au, au texte que tu as fait, Céline, Cécile, pardon, euh, imagine le, le, le gars ou, ou la femme montre ça à ses collègues de travail le lendemain, mais tu ne te rends pas compte, tu as vu le message que j'ai reçu, et peut-être que les autres vont se dire, mais c'est super ton message, <rire> c'est ça le truc aussi, ça peut se répercuter sur d'autres mmh. personnes finalement. Il bah, y a des perceptions différentes des, des gens, ça c'est clair. Hein. Après c'est très très compliqué, je pense que Julien et donc Saïd non, est pas... et Samir, Et Samir, vous devez voir ça souvent, mais c'est pas... Enfin, pas forcément qu'une personne est fermée ou pas bonne en soi, c'est effectivement ses perceptions, après entre ce que les gens pensent qu'ils sont, ce qu'ils voudraient être, ce qu'ils pensent que les autres pensent qu'ils sont, enfin... Je pense que c'est très compliqué mais Véronique, je pense que tu as raison après euh, effectivement sur enfin euh, je veux dire euh, c'est pour ça là euh, franchement ça serait cool de faire l'exercice sur vraiment un é un gros bon, peut-être pas recommencer tout enfin là maintenant que j'ai le texte dans mon téléphone remarque bon mais euh, ça serait intéressant de faire ça sur 10 20 30 50 numéros pour avoir vraiment un échantillon un peu plus parlant parce que là on a un gugus euh, pff, bon mais ça serait vraiment intéressant je pense en matière bah, de je sais pas, de développement de recherche de comportement humain de après, effectivement, il y a clairement, il y a le contexte, il y a l'environnement. Si c'est un juif orthodoxe, il ne va peut-être pas trop, trop aimer parce que du coup, voilà. Si c'est une personne en deuil, ben, peut-être que ça va l'aider. Si c'est un mec bourré euh, qui a euh, 15 ans avec ses potes, bon, il ne va pas comprendre. Bon, C'est vrai que c'est ouais, intéressant. Mais, euh, mais, c mais mais mais Mais c'est cool d'avoir joué, euh, joué le jeu. Je vais, en, je vais envoyer le mien après, je vous le mettrai en, en, en screenshot dans le groupe. Avec plaisir. Comme ça, ça, je ça, ferai de même du travail. coup. Mais, euh, mais c'est ça, c'est une expérience que j'avais fait déjà plusieurs fois par le passé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Fait ça va être l'occasion de, de relancer le, le truc. Ça va être cool. Si, Après, si je peux vous mettre une petite anecdote. Oui, euh, moi, j'étais commercial dans le domaine des Fontanao, dans une entreprise qui vendait du vin. Et donc, il m'était okay. clairement interdit dans mon contrat de prendre des vacances durant les euh, périodes entre Noël et Nouvel An puisque la seule dans les œufs et que tous mes collègues dans les vins ne pouvaient pas prendre puisque c'était la période la plus haute pour eux commercialement. Mm -hmm. Donc ben, je me retrouvais à ce que mes clients à moi ne signaient pas de contrat parce que la majorité des clients étaient en congé. Je ne savais mm -hmm. pas que faire de mon temps et sans arrière penser au chose. J'ai commencer à téléphoner aux clients, aux clients, personnes qui pas encore clients encore. Mmh. Euh, et euh, et à leur souhaiter simplement de joyeuses fêtes. Saïd, okay. merci. Euh, et donc, résultat des comptes, euh, bah, moi, je leur souhaitais simplement de joyeuses fêtes. Je me suis fait appeler, il y avait deux patrons, je me suis fait appeler par mon patron direct qui m'a dit, mais tu fous quoi là euh, C'est quoi ce bordel et des choses comme ça et là, j'ai commencé à me justifier puisque c'est mon processus de fonctionnement. Et le deuxième patron qui a entendu que je me faisais crier dessus a couru dans le bureau en disant « mais attends, tu l'engueules, mais pourquoi tu l'engueules ?» J'ai au moins quatre clients depuis ce matin qui ont téléphoné en disant « écoute, je ne sais pas pourquoi elle téléphone ta collègue et des choses comme ça, moi elle n'aura jamais de Fontanao chez moi ». Mais vraiment, ça a fait plaisir à l'entreprise que quelqu'un téléphone pour souhaiter de belles fêtes et des choses comme ça. Il y a d'autres clients qui ont du coup passé des commandes. C'était vraiment pas mon but. Mais je me suis bien rendu compte que rien que le fait de dire joyeuse fête avait eu un impact mais méga important sur les entreprises à côté. Oui, carrément. Ouais. Carrément, comme avoir ta liste de clients et puis les appeler ou leur envoyer un message pour leur anniversaire. Même si derrière, tu sais, on se dit, bah ouais, c'est mon anniversaire, en même temps, je suis, les, je suis leur client, donc c'est normal qu'ils pensent à moi. Mais l'impact psychologique, il est là pareil. Même si au niveau logique, c'est, OK, ça fait du sens que tu m'appelles pour mon anniversaire, mais ça joue énormément. Et de et, et connaître tes clients par leur prénom, si tu n'en as pas 500, euh, bah c'est cool. de Toutes ces démarches-là, je comprends ouais, que ça ait eu de l'impact que tu fasses ça. Et puis, je trouve ça chouette de te dire, bah, tant qu'à faire là, je vais en profiter, je vais les appeler puis je vais leur souhaiter de bonnes fêtes. Je trouve ça vraiment cool, juste la démarche en même. Il y a, il y a une belle histoire comme ça qu'on m'avait racontée une fois quand j'étais en entreprise, il y avait une, la numéro 2 de là où je travaillais, qui, euh, qui était super bienveillante et bon, voilà, j'adorais cette dame et euh, un jour elle m'a raconté l'histoire des chauds doudous et des froids piquants. Et je trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais je, je fais un parallèle avec tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Donc, je vous invite à, à lire cette histoire. Je vais essayer de la trouver, puis je vais vous la mettre en commentaire. Ouais. Je vais vous Génial. mettre ça. <rire> Top. Je ne sais pas si tu, que... tu vois euh... ce que c'est, Julien. Ouais. Euh, non, comme ça, ça ne me dit rien. Mais peut-être qu'en lisant l'histoire, je vais okay. faire « Ah ouais, je me souviens ». Mais comme ça, euh, chaud doudou et euh, froid piquant, rien du tout. J'essaie de trouver ça tout de suite. Alors, attends, peut-être pas écrit écrire comme ça, mais tout, tout, tout. Bon, dès que je le trouve, je vous le mets. Sinon, je le mets en commentaire sur, euh, sur Facebook. Oui, d'accord. Merci. Merci pour le partage aussi, euh, Nina. Du coup, je vais faire un, un copier-coller de ça. Je vais le mettre sur Facebook, si c'est OK pour toi, du compte Instagram que tu as partagé. Je vais le mettre en commentaire dans la vidéo. Oops, non, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres choses, que ce soit par rapport au, à l'approche de, de Cathy Byron, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Nina, ou, euh, ou d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui veut refaire l'expérience, sinon je pense que ça fait quoi Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Moi, j'aimerais bien faire une expérience, si c'est possible. Oui. oui, bien sûr, Céleste. Voilà, donc c'est par rapport à quelqu'un d'autre, hein? donc on est d'accord. Oui. Bon, écoute, euh, j'ai une expérience que j'ai aujourd'hui. Moi, ma mère m'agace. OK. Oui. Okay. Je l'aime, mais elle m'agace parfois. Et je trouve, euh, j'habite à Paris, mais je suis en Espagne, donc une fois par semaine, je, je dois l'appeler. Je sens comme ça comme une obligation. Okay. C'est une heure très longue que je passe avec elle. Pour moi, c'est long et chiant. OK. D'accord c'est ce qui t'agace, c'est que ce soit long et chiant, c'est ça? Oui, je trouve qu'elle parle trop, c'est. Et bon, mais elle est toujours un petit peu. Pas dans la critique, non, mais un petit peu. Elle s'aimait à parler de mon frère et ma belle-soeur, et voilà, ça dure, ça dure, ça dure, moi je suis là. J'aimerais savoir ce que ça pourrait me envoyer, parce qu'il y aura quelque chose qui est reflété à moi peut-être, non? Possiblement. Qu Qu'est-ce qu que tu voudrais qu'elle change en elle, qu'elle fasse de différent Qu'elle fasse de différent hein? Je voudrais qu'elle. Sa euh, logorée verbal soit un peu moins. On qu'elle vomit parfois. Ok. <rire> Tellement elle Et... parle, parle, parle. <rire> Et c'est la même ce chose, que... quand elle n'a rien à dire, elle répète. Ok. Voilà. Ok. Et tu, tu aurais besoin que de quelque chose de sa part, je veux dire, est-ce que tu aurais besoin qu'elle qu te donne ou qu qu'elle fasse quelque chose pour que tu te sentes mieux, que ce soit plus confortable, plus agréable, qu'elle fasse quelque chose pour moi. Oui, peut-être, oui. Ouais. Peut oui, ouais. ouais, parce que par exemple, ce que je trouve chez celle. Hein, ce que je ne peux pas lui raconter des malheurs, il faut que tu ailles très bien toujours. J'ai un petit truc. Qu'est-ce qu'il n'y a pas Pourquoi se fâche contre moi si je ne vais pas bien Ok. Fait que... ouais. si, si, si tu devais donner ton, ton opinion sur, euh, sur ta mère, ce serait quoi Qu'est-ce que tu... Qu est -ce que tu ouais. Bah, par rapport à cette situation-là, spécifiquement, ce serait quoi l'opinion que tu as d'elle par rapport à cette situation ou globalement Non, cette situation, spécifiquement. Je pense, je ne sais pas, je ne sais pas comment, qu'est-ce que j'ai au plus Je pense que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui a besoin tout le temps de parler, qui a la raison surtout. Ok. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais ne plus jamais revivre avec cette cette personne là, j'aimerais avoir des conversations plus euh, partagées en fait. Ok, pouvoir lui dire euh, ça va ou ça mmh. va pas, ou voilà, discuter un peu plus. Mmh. Okay. Rappelle-moi ce que tu m'as répondu au tout début. Qu'est-ce qui qu t'agace, qu'est-ce qui t'embête, qu qu'est-ce qui te, te dérange, ouais. t'es en colère Je ne dirais pas que ça m'est en colère, mais ça m'agace, ça m'ennuie hein, et tout ça chiant. Ouais. Parler, parler, ça? parler, parler, parler, parler, ouais. parler. Ah. Okay. Tu devais, euh, on, peut, euh, on peut prendre le raccourci là, mais si tu devais donner trois, trois qualificatifs, de cette situation sur ta mère, qu'est-ce que tu dirais Tu dirais ma mère est ou fait ou qu'est-ce que qu'est-ce que tu mettrais derrière Ma mère, c'est une fontaine à paroles. Ok, fontaine à paroles, ça marche. Ma mère, elle sait même pas ce terme, dans l'eau. <rire> ok. Elle avait soif de parler, parler, parler. Peu importe, -ce la... que, peu importe, parfois, euh, si elle n'a rien à dire, elle va répéter la même chose, il faut qu'elle parle. Ok. Maintenant, retourne, on va faire le retournement tout de suite, mais retourne ça et remplace ma mère par « je » et re redis les mêmes choses. Je suis une fontaine à parole, je n'arrive pas à me même dans l'eau. Euh, et qu'est-ce que j'ai dit la dernière Je vais soigner parler, parler sans arrêt. OK. Quand tu dis ça, déjà, est-ce que c'est vrai Un peu, peut-être. Hein <rire> Pas toujours, <rire> mais un peu. <rire> un peu. OK. Et est-ce que tu es absolument sûr que c'est vrai un peu non, ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas vraiment vrai. OK. Et qu'est-ce que ça amène comme réaction chez toi, cette pensée, cette, cette vision? De moi, parler beaucoup. Mm -hmm. C'est agaçant. OK. Tu ne donnes pas la place aux autres. OK. En fait, j'ai besoin d'éprouver des choses, de me montrer. Pour, pour montrer voilà, une valeur ou un truc, voilà, peut-être, pour qu'elle me voie. Okay. Ou Oui, ne m'écoute pas la parole. Okay. Là, là, si on écoute ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en gros, qui te dérange chez ta mère, c'est le fait que finalement tu n'as pas de place pour montrer que tu es importante et que tu as des choses à dire, c'est ça Oui, oui, ok, tout à fait, okay. c'est et... la bonne question, je pense, que ça me fait, ouais, ça fait réagir, waouh, oui, <rire> ouais ok, on aime ça quand ça réagit, ça veut dire que ça, ça réveille quelque chose. Si jamais tu abandonnais cette pensée de toi, que tu as besoin de parler, d'exprimer les choses, de dire les choses, de, de placer quelque chose pour être important, pour être reconnu, si jamais tu te débarrassais de ça Oui, oh, je c'est beaucoup plus tranquille. Beaucoup plus tranquille mmh. okay. Parce que c'est stressant ça. Ok. Est-ce que c'est ce... -ce est vrai que tu serais plus tranquille si. Cesser de croire qu'il faut que tu prennes la parole, que tu t'exprimes, que tu te fasses entendre pour être considéré comme important. Tu peux répéter Est-ce que c'est vrai que tu te sentiras plus tranquille si tu n'as plus cette pensée que c'est important de prendre la parole, de t'exprimer, de te faire remarquer Je ne sais pas. Est-ce qu'on me verrait Est-ce que j'ai. Okay. Est-ce que, est que tu as des, des expériences dans ton histoire personnelle ou professionnelle, peu importe ton, ton histoire, est-ce que tu as des expériences où tu as été tranquille et que tu t'es senti bien sans avoir eu besoin de prendre la parole, de t'exprimer, de donner ton point de vue, de partager quelque chose euh... En étant avec des gens, tu veux dire, hein, pas tout seul. Oui, en étant avec des gens, tout à fait. Il n'y a pas les souvenirs. Hein. Okay. Alors, des fois, c'est un... parfois un petit peu plus dur d'aller retrouver ces informations-là, parce que bah, si on a un système de croyance, forcément, ça vient filtrer pour pas que ça ressorte. Fait que je t'inviterai peut-être, parce que des fois, ça peut prendre du temps, juste de te poser et d'aller chercher des preuves, des preuves en expérience de... Ah ouais. J'ai déjà vécu des expériences où j'étais avec du monde, j'étais avec des amis, j'étais avec des collègues, et j'ai pris la parole, mais je n'ai pas eu ce besoin de placer quelque chose, je n'ai pas ressenti ce, cette frustration, cet agacement de ne pas pouvoir me montrer et de montrer mon importance, et qu'en fait, je me sentais bien à ce moment-là. Et d'aller lister, finalement, toutes ces preuves que tu as eues, pour que tu puisses ensuite les utiliser et rebâtir en fait une nouvelle euh, un nouveau discours intérieur une nouvelle croyance euh, sur, euh, sur ça mais je... le fait que ça coince à ce niveau là dans le protocole on pourrait peut-être envisager qu'il y ait une croyance plus profonde à ce niveau là avec une expérience qui remonte à plus loin possiblement euh, dans, dans l'enfance. Une expérience de, je ne sais pas moi, par exemple, les enfants n'ont pas le droit de parler ou donner leur avis, ou, ou d'être euh, dans une famille nombreuse où finalement, bah, tu dois écouter tes frères et tes sœurs, puis tu n'as rien à dire. Euh, des, des choses comme ça où l'expression était quelque chose qui était brimé euh, à un moment donné. Être... Oui, j'ai des trucs d'enfance qui me reviennent, mais bon, ils sont bien mm. il lourds. C'est ça, mais après c'est juste une supposition, ça se trouve c'est ce n'est pas ça du possible. tout. C'est possible, oui. Il n'y a, a, a pas de règle absolue là-dessus, mais, euh, mais c'est ça, de, de coincer à ce niveau-là. Donc des preuves j'étais tranquille D'accord. Hein? Mm -hmm. <rire> je, je, je, je chercher ça... des preuves que je peux être tranquille et que je peux me sentir bien et à ma place sans avoir besoin de me faire entendre ou de prendre la parole ou de montrer que je suis là. On m'a même montré physiquement, hein, parfois, c'est ça aussi. Oui. D'accord, j'ai essayé de chercher ça. Ça marche. Merci, Céleste. Oh, merci, merci à, à toi. toi hein. C'est bien, il y a des choses qui sont ressorties, c'est intéressant. Oui. Mmh. Très intéressant. Oui. Euh, une question oui. Mmh. Pardon. Tu voulais rajouter quelque chose, Céleste Tu avais une question Oui, moi, je n'aurais jamais cru, cru que voilà, on arriverait à cette conclusion-là. Alors, c'est ma mère m'agace. Après, on fait attention parce que ce n'est pas tant une conclusion qu'on a là, c'est une, une hypothèse qu'on fait. une hypothèse. On part du principe que, ah tiens, ça fait, ça fait résonance. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut être intéressant de ce point de vue-là Et on essaye de voir. Parce que si on part sur le principe de conclusion, on va tomber dans les biais de confirmation qui vont faire qu'on va sélectionner les souvenirs, qu'on va sélectionner les infos, qui vont tendre à valider ce point de vue-là. On ne veut pas nécessairement valider ce point de vue-là. On veut juste se dire, Tiens, ça, ça réveille ça en moi, c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut mettre à jour et comment je peux m'en servir pour avancer. C'est plus ça qui... On n'est pas dans une approche psychanalytique, donc euh... on, on, on, on creuse pas trop. En, en PNL, on... On, on creuse un petit peu, mais ce qui est le plus important, et euh, du coup j'ai lu la question de Cécile et on va pouvoir répondre après, euh, ce qui est le plus important en PNL, c'est de comprendre le système qui, qui, qui soutient la problématique et qui peut se transformer pour soutenir la solution. Mais on n'ira pas chercher dans le passé spécifiquement, sauf sur des points de croyance par exemple, c'est même pas pour analyser c'est pour mettre un contexte et comprendre quel est, comment le système est agencé dans ce contexte-là. Je, je donnais l'exemple la, la dernière fois, c'est que si demain, tu vas voir ton garagiste... Euh... <rire> non, je ne lis pas en même temps. <rire> je, je, je cherche les, les informations dans ma tête. Euh, si tu vas voir ton garagiste, le... Euh le fait de faire réparer ta voiture, je veux dire c'est pas parce que tu vas dire à ton garagiste bah voilà, j'étais en vacances à tel endroit et puis j'ai fait telle chose et puis j'ai fait telle chose que c'est ce qui va l'aider à comprendre comment il va réparer la mécanique de ta voiture. Il va prendre le contexte puis après il va s'intéresser au système de ta voiture. Et c'est ça qui va lui indiquer il y a ça qui marche pas, il y a ça qui va pas. C'est pas parce que tu vas lui dire j'entends un bruit bizarre à l'arrière droit que c'est à l'arrière droit qui y a un problème. Mmh. D'accord. Fait que nous dans, dans l'approche de la PNL, bon, en tout cas celle que, celle que j'invite à, à utiliser quand on enseigne dans l'institut, c'est que on écoute notre client, on prend les informations qu'il nous donne, mais c'est utilisé pour connecter et voir la trame par laquelle la pensée, la logique se déploie dans la problématique pour ensuite jouer sur tous les petits facteurs du système. Pour se dire, tiens, si je bouge ça, si je bouge ça, qu'est-ce que ça fait si je change tel truc, que je change tel truc, est-ce que ça amène un changement, une transformation C'est pour ça, pas de conclusion, hypothèse. On voit, on essaie de modifier quelques petites choses et on voit ce que ça donne. Et après avoir trouvé, c'est quoi les pas suivants, les euh, bah, le pas suivant, que je le fasse Le pas suivant, c'est ça, c'est de faire ta liste de preuves qui peuvent euh, te montrer oui. dans ton expérience passée que tu es capable de te sentir à ta place reconnu et bien sans avoir à prendre la parole ou à exprimer un point de vue particulier. Et une fois que tu as fait ça, euh, ça pourrait être, par exemple, de réitérer l'expérience volontairement, de te mettre dans des situations, par exemple, la prochaine fois que tu es au téléphone avec ta maman, plutôt que de te sentir agacé à ne pas avoir de place pour pouvoir t'exprimer, c'est de dire aujourd'hui, je l'appelle et je vais faire le choix d'être 100% à son écoute et de ne pas avoir d'attente de présenter quelque chose. Juste pour voir ce que ça fait. D'accord. D'accord Ou dans un groupe d'amis, ou dans une soirée, de, de juste te dire, okay. habituellement, je voudrais prendre la parole et puis montrer que j'existe, que je suis là. Bah, Aujourd'hui, je vais prendre du recul et volontairement, je vais faire en sorte de juste être là, d'interagir avec les autres, mais je me focus sur l'autre. Je me focus plus sur qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Je t'amuse, Tamira. Désolé. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Céleste, ça? Si, ça me fait beaucoup. Ouais. Ouais. Me fait beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Hein. <rire> je t'en prie. Euh, en fait, j'ai une, une mémoire qui est plutôt photographique. Fait que quand je vois la question de, de Cécile, ce n'est pas tant que je la lis, c'est que c'est clac, c'est installé. C'est pour ça que je peux faire deux choses en même temps, mais je ne fais pas deux choses en même temps. Personne ne sait faire deux choses en même temps. Euh, bah surtout pas quand il faut réfléchir. Cécile, ta question, est-ce qu'on a besoin de diplôme ou de formation Alors, euh, diplôme, non. Euh, puis je, je pourrais repartir là-dessus, mais ce n'est pas le but. En, en tant que tel, tu n'as pas besoin d'un diplôme, c'est juste un bout de papier qui te dit que tu as été quelque part pour apprendre quelque chose. Une formation, par contre, ça, oui, tu en as besoin. Parce que la PNL, bah comme toute autre discipline, demande à ce que tu puisses avoir une personne qui va te montrer la voie et qui va pouvoir répondre à tes questions et qui va te permettre de, de comprendre le contexte dans lequel on, on fait les choses, comment on utilise, c'est quoi le but, c'est quoi le principe Sinon, tu peux acheter toute la bibliographie de Catherine Cudiccio et puis tu auras plein de trucs en PNL, mais ce n'est pas sûr que tu saches l'utiliser pour autant. C'est-à-dire que tu vas emmagasiner énormément d'informations. et Je parle de Catherine Cudiccio, mais tu peux prendre du Robert Deals, tu peux prendre du, euh, du, euh, du Bendler, du, Grindr, du du tout ce que tu veux. Là. Que tu vas apprendre, tu vas emmagasiner énormément de choses, mais après, de comprendre ce que l'information représente et comment on interconnecte les éléments, ça, par contre, ça va être plus difficile. Donc, je te dirais, une formation, ce sera toujours plus, euh, plus intéressant. Après, il faut bien choisir ta formation, il faut aller là où tu te sens bien, là où tu sais que tu vas être t'accompagner, euh, avec une approche, et une stratégie d'enseignement qui te convient, parce qu'on en a tous des différentes, fait que d'apprentissage, donc c'est important de choisir celle qui est bonne pour toi. Euh, une fois que tu as appris, il bah, y a des choses que tu peux faire sur toi-même. Ça, c'est certain. Il y a des choses que tu peux faire sur les autres. Et du coup, c'est une bonne question parce qu'on en parlait euh, il n'y a pas si longtemps que ça. On en parlait tout à l'heure, euh, Samir, justement, que beaucoup de formations en PNL sont dispensées pour vous offrir de l'information. Mais vous n'avez pas nécessairement la transformation personnelle qui vient avec. Vous n'avez pas forcément le travail personnel qui vient avec. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si on veut intégrer la PNL, c'est de la vivre soi-même, ça c'est important, et de garder en tête aussi que comme on est dans notre carte du monde, si j'essaye d'agir avec mon propre mode de pensée, ma, ma propre logique, mon propre raisonnement, même avec des nouveaux outils, mon système va tendre à rester dans le même système. Donc, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, puis il y en a d'autres, euh, ça ne marchera pas. Donc, euh, est-ce que ça répond à ta question, Cécile, du coup ah bah, si tu me reposes une question, on va rebondir, ça va durer déjà. <rire> Et il ne fallait pas faire ça. Mais d'accord, très bien, avec plaisir, au contraire. Mais écoute, euh, oui, ça répond à ma question. Après, il y a deux points principaux. Le premier, c'est effectivement, j'aurais voulu… Alors moi, du coup, je suis plutôt dans le, dans le secteur de la gestion. Donc, rien à voir. Ce n'était pas par goût, c'était ouais. surtout par… Euh... Euh, par intérêt, non, <rire> par, par réalisme d'indépendance financière. Euh, et du coup, euh, je m'étais renseignée un peu sur de la psychologie, mais je n'étais pas sûre, j'ai fait des allers-retours, et du coup, je me suis arrivée trop tard pour tout ce qui était à distance en fac. Et en même temps, en même temps ça me barbe de lire des textes. J'en ai absolument rien à faire. Je préfère l'oralité, mais bizarre, hein, parce que j'ai lu des textes toute ma vie, mais là, je préfère l'oralité, bizarre, mais c'est comme ça. Et j'ai tendance à aller plutôt voir des vidéos, des choses comme ça. Et là, maintenant, que je suis tombée un peu par Hasard chez vous là aujourd'hui ce soir. Maintenant que tu me dis qu'effectivement une formation de PNL, etc., dans mon entourage, j'ai une personne qui a fait ça il y a X années. Je me moquais à moitié intérieurement en me disant oh, oui, du bullshit. Bon, mais depuis j'ai pris 10 ans donc je pense que ça aide. Euh, ouais. Et du coup, ça, c'était la première question. C'était en gros, mais je pense que je peux trouver sur Google aussi. Hein. Comment, Où est-ce qu'on se forme Comment on se forme Si c'est distanciel, présentiel, etc. Dans l'orga, comment ça se passe, en gros Ça, c'était okay. la première question. Et la deuxième question, comme ça, je te donne toutes les cartes. Euh, est-ce que ça vous arrive quand même, parce que je comprends très bien ce que tu dis par rapport au schéma, etc. Est-ce que ça vous arrive de tomber sur des gens, des personnes qui sont mais, extrêmement ouvertes, mais réellement, ou pas ou alors, on, est, on peut se penser très ouvert en fait, d'un point de vue de, des schémas, des fonctionnements, mais on n'est pas tant que ça finalement. Je ne sais pas si. Voilà. Je te laisse que tu les peux deux préciser, questions. Excusez, du coup, le, le ouvert, s'il te plaît. Bah, on ne va pas t'en entendre du pot. Du coup, je parle plutôt de moi. Euh, bah, je n'ai pas l'impression d'être fermé à quoi que ce soit. Et tu as eu quelques fois, quelques formules qui laissaient à penser qu'en fait, les gens sont plus ou moins de par la nature de leur système, dans un certain déni. Alors, est-ce que du coup, même moi, en me pensant très, très transparente et très honnête vis-à-vis -vis de moi ou des autres, est-ce que, est que potentiellement, je suis quand même dans un déni ou pas Ça serait plutôt rassurant, comme ça, ça voudrait que je dire que je suis comme tout le monde et que j'ai des, des compatriotes un peu partout. Alors, ce serait moins rassurant de se dire que du coup, je n'y suis pas, mais au moins, euh, okay. moins, ce serait vrai. Je comprends. Donc, je vais commencer par celle-là, puis après on revient sur, sur l'autre qui est un peu plus, un peu plus plate euh, comme, comme réponse. Mais euh, le... on, on est tous conditionnés par un système. Ce système nous permet de naviguer dans le monde et de simplifier le monde. Euh, tout à l'heure, Saïd faisait référence aux généralisations. Mais on a les distorsions, on a les omissions, on a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nous qui sont avant toute chose des mécanismes pour nous simplifier notre, euh, notre navigation dans le monde, dans la réalité. Cette simplification fait que, de toute façon, on prend des raccourcis. Des raccourcis surtout tout, tout le temps, pour ne pas être constamment dans « mais il y a mille et une nuances de gris entre le noir et le blanc, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon ?» On est plutôt orienté d'une certaine façon, et notre système, par nos valeurs, par nos besoins, par nos croyances, par nos apprentissages, par nos expériences, par plein de choses, va nous conditionner à entretenir un comportement, des réactions, des attitudes, des façons de penser qui vont être quasi systématiques. Ça va revenir de façon vraiment très, très, très régulière. Il peut y avoir des occurrences qui se produisent, c'est-à-dire que dans un contexte donné, je vais réagir différemment. Dans un contexte spécifique, je vais dire, penser, décider quelque chose qu'habituellement je ne ferai pas. Et ça, c'est un autre présupposé qu'on a en PNL, c'est que l'individu est toujours plus complexe que la théorie qui explique son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a une théorie, et puis on a ce qui se passe dans la, dans la vraie vie, dans la réalité. C'est toujours plus complexe, c'est toujours plus... Euh, euh, variable que ce qu'il y a dans les bouquins. Donc, ton mode de fonctionnement... Si tu te considères comme une personne qui est ouverte d'esprit, qui euh, sait se remettre en question, qui sait apprendre des nouvelles choses, qui sait euh, se, se poser des questions, qui sait être ouverte aux autres, je veux dire, c'est tout à ton avantage, c'est des qualités qui sont importantes et qu'il faut savoir entretenir, qui ont toute leur place. Mais malgré tout ce système-là, tu vis dans une bulle qui est propre à toi et qui fait que tu passes à côté d'énormément de choses parce que tu prends des raccourcis qui sont valide pour ton système et que ton système va tendre à aller dans ce sens là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui te montre que soit c'est dangereux soit c'est inutile soit il y a quelque chose de mieux et dans ce cas là tu vas voir ton système qui va évoluer et tu vas passer à autre chose ça répond à ta deuxième question du coup. je trouve ça cool <rire> c'est assez sympa et du coup, ça, ça, ça reflète bien, en fait. Euh, bah, je ne sais pas combien de temps il nous reste, etc. Je n'ai pas non plus envie de, de trop m'étaler pour les autres. Non, on l'a fini, mais bon. Ouais, voilà. Bon. Euh, mais non, non, du coup, je trouve ça très, très intéressant, au contraire. Et euh, ça fait écho, quoi. Ça fait une question que ça fait euh, pour Cécile, Julien. Oui, je peux lui poser Oui, bien sûr. Et puis après, je réponds à la première question. Vas-y. Alors, Cécile, une question. Comment tu as atterri sur le live parce que Julien a fait une formation IDEMI, normalement, sur praticien à PNL. Et je trouve que si tu ne l'as pas commencé, tu peux, tu peux la commencer, ça serait une bonne introduction à la PNL. Et après, format, euh, Julien aussi fait des formations euh, un peu plus poussées. Je ne fais pas du projet pour lui, mais euh, voilà. Okay, ben pour répondre à ta question, euh, du, coup, du, coup, du, coup, du coup, là, pour moi, c'est les vacances qui arrivent très, très rarement. Je n'ai pas d'obligation, ça n'arrive jamais. Et du coup, j'étais en train de regarder des sujets qui m'intéressent, qui me bottent pas mal. Donc, tout ce qui va être développement personnel, psychologie, mais pas euh, du Freud dans le texte. Je lirai hein, les, ces, ces études psychanalytiques, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Et là, du coup, en regardant euh, Meetup, j'ai vu qu'il y avait cet événement-là. Je me suis dit, bon, bah, PNL, pourquoi pas On n'est peut-être pas trop trop en dehors de D'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée là. Du coup, si tu peux m'écrire la référence de ce que tu dis. Ah, d'accord. Tu n'es pas arrivée avec. Euh, parce que normalement, c'est une... le Facebook, là. C'est surtout ceux qui ont pris, euh, il me semble, la formation de Udemy nope. de, de PNL. Je suis arrivée par Meetup. D'accord, ok, bêta, d'accord. Oui, donc, j'ai posé une bonne question alors. Oui, pardon je veux bien que tu m'écrives ouais. du coup la ref de Ah bon je vais te la donner je, je, ou Julien je, je ou Samir va te la donner Oui, je vais je vais le mettre dans le dans le chat. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question, j'ai dit c'est très bizarre qu'elle n'est pas j'ai posé la question en plus est-ce que d'où tu venais et, Tu tu m'as pas répondu <rire> <De> malheureusement. <mars. rire> non quand on a un important. deuxième qui te demande qui t'es Cécile, si mets tes qui tu viens d'où. <rire> non non, c'est important de resituer le contexte parce que le, voilà, on a, on a bien compris que tu ne connaissais pas trop le, le, la PNL, plus ou moins. C'est pour ça que voilà, je, je t'invite à aller euh, prendre la formation de UDIMI. En plus, elle n'est pas très chère, il me semble. Donc, euh, ouais. tu auras une, une bonne introduction. Bah, écoute, pour te répondre, ça c'est l'inspection fiscale. Je vais venir reprendre les relevés de vos associations et voir un peu comment vous gérez. Ah, c'est pas, pas une asso, c'est une asso, <rire> Non, Non, c'est bon, pas donc, pareil. C est c est en plus, c'est le Québec. <rire> Ah merde! Au bon. Québec. Vous avez délocalisé, Au vous Québec! Êtes pas... Vous êtes malin, vous êtes malin. Ah, voilà. C'est ça. Et c'est même pas une association, c'est une entreprise à vue. lucratif. Bah, on le dit bien, c'est ça. Il y a forcément de l'argent quelque part. Non, je plaisante. Allez, j'arrête. Ok. Je t'ai mis, mis le non, lien. Il y a aussi, le... Le... Okay, ouais. y a aussi euh, en termes de... de découverte, le podcast où euh, justement on commence les premiers épisodes en parlant des présupposés de la PNL. C'est vraiment les croyances mm -hmm. de base qu'un qu praticien, qu'un maître praticien va justement pratiquer au quotidien. Okay. Merci, Samir. Je réponds à ta première du coup, question, euh, Cécile. Comment on se forme Il y a plein de centres qui existent. Euh, c'est sûr que le premier, c'est celui-là, voilà, c'est marqué là. <rire> euh, il, y a, il, y a, il y a plein de centres et qui ici existent et, ici et ouais. euh, ce qui est important c'est euh, de s'assurer en fait euh, de, de, de pouvoir suivre une formation déjà d'une qui ne va pas trop vite, de deux euh, qui va donner accès à des gens qui vont être disponibles en fait pour répondre à tes questions, pour te guider, qui ne vont pas euh, faire de l'abattage parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'abattage. Et puis euh, une formation qui permet de comprendre, pas juste d'apprendre, pas juste d'accéder à la connaissance en tant que telle, mais vraiment de comprendre qu'est-ce que ça implique, qu -ce que, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça met en place, qu'est-ce que ça développe, qu qu'est-ce qu que ça fait. donc C'est sûr que ça, nous, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant à l'Institut. Euh, ça marche Nina, merci pour, pour ta présence. À la prochaine. Salut. Bye. Euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu met énormément en avant euh, à l'Institut. En fait, à l'Institut, notre mode de fonctionnement, c'est qu'on ne donne pas une formation. En fait, on ne fait pas payer pour un accès à la connaissance, on fait payer pour un accès à l'accompagnement. C'est une approche qui est complètement différente en termes d'enseignement, en, de, en termes de partage. Samir, toi qui as fait tout, tous les niveaux de formation, tu pourras, tu pourras ouais. peut-être en parler juste après, si tu veux. Euh, Maintenant à différents niveaux, et d'ailleurs on est en train de travailler avec Samir pour reprendre la formation qui avait été créée sur Udemy à l'époque, c'était vraiment un essai pour voir comment ça, ça pouvait fonctionner. Euh, on est en train de refaire tout un contenu qui va être divisé en base technicien, praticien, puis maître praticien. Et il y a toute une partie qui va être euh, accessible vraiment à, à tout le monde. Ça, tu peux, tu peux aussi aller voir après de ce côté-là, si jamais ça t'intéresse. Euh, L'autre euh, chose... Euh, je... C'est pas grave, ça va me revenir. Mais euh, c'est ça, tu as plein de formations qui existent. T'en as qui se font en présentiel, t'en as qui se font en distanciel. Euh, nous, notre formule, c'est à distance, euh, puisqu'en fait, on donne des cours dans les groupes. Euh, c'est rare qu'on ait euh, des gens qui soient tous dans le même pays. Donc, ça permet justement d'avoir plein de nationalités différentes qui viennent pendant les formats. compte. Et puis, euh, le, format, euh, le format distanciel permet également de pouvoir gérer un planning différemment et de ne pas suivre le modèle habituel du euh, tu fais huit euh, jours de formation ou dix jours de formation intensive qui après, tu repars avec euh, ta certif. Euh, là, la formation, par exemple, de maître praticien se fait sur plusieurs mois et on se rencontre chaque semaine. Donc, c'est vraiment, vraiment un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Mais encore une fois, ça peut convenir à certaines personnes, ça peut ne pas convenir, il faut faire le choix qui est le plus, euh, qui est le plus intéressant. Si Bonsoir, Céleste. Je me permets du coup de Bonsoir, directement. Euh, oui. Ça se construit dans le temps, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est possible de le faire à distance alors Oui, tout se tout fait à distance. Euh, bah, là, le contenu sur Udemy, ce n'est pas compliqué, hein, c'est que des vidéos à regarder. Donc, euh, après, c'est de venir dans le groupe Facebook et puis de participer ensemble euh, à, des, à des ateliers, à des questions-réponses, à des choses comme ça. Le maître praticien, et du coup, le praticien plus tard, quand on aura terminé de refaire la formation avec Samir, euh, en fait, c'est des vidéos préenregistrées de contenu, donc vraiment de l'information. Et ensuite, on a des lives dans lesquels on échange ensemble, c'est des questions-réponses, c'est de la pratique, c'est des mises en situation pour qu'on avance en fait progressivement au fur et à mesure. Et pourquoi à la base, j'ai voulu faire ça comme ça C'est parce que c'est une partie euh, finalement de l'expérience de formation que j'ai pu avoir par le passé, pas qu'en PNL, mais dans d'autres disciplines, où on a un planning on doit avancer dans la journée. Pour ceux qui y en aient un ou une qui pose plus de questions que d'habitude, ça empiète sur la journée. Et on se retrouve à la fin de dire, bon, bah, demain, on a plein de trucs à faire, fait on va faire juste une fois la technique et puis vous recommencerez chacun de votre côté plus tard. Et que ça, c'est ultra frustrant de se dire, bah, j'apprends la théorie sur quelque chose et parce qu'il y a un foutu planning à tenir, bah, je n'ai pas vraiment le temps de m'entraîner et je n'ai pas vraiment le temps d'aller chercher plus loin. Et c'est... Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans l'Institut. On veut vraiment que chacun puisse y aller à son rythme et que, bah, après, on fait ça en mode démocratique. Mais euh, s'il faut, on met un peu plus de temps. Si on va plus vite, bah, c'est cool. Mais au moins, on, on avance au rythme de chacun. OK. Voilà. Attends, je dire, que je toutes te... les infos sont en ligne en fait, sur les liens que vous avez donnés. Oui. Bah, ouais. le, le lien sur demi, c'est vraiment le niveau technicien, praticien c'est vraiment les, les grosses bases qu'il faut avoir pour, pour comprendre et commencer à appliquer la PNL. Et puis après, le maître praticien, c'est là où tu apprends à faire de l'art. En gros, c'est ça. Et là, moi, je peux donner du coup mon… Ouais, Vas-y, je donnerai mon vous... témoignage après. J'allais vous demander si c'était conciliable avec une activité professionnelle et une vie un peu remplie ou comment ça se passe Ou c'est votre activité à 100% et c'est votre boulot à 100% euh, le, la formation, tu veux dire, ou l'utilisation de la PNL en tant et que telle Les deux. Et les deux. <rire> OK. Euh, pour, pour ma part, c'est mon activité à 100%. Euh, pour la petite histoire, j'ai été psychothérapeute en France pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai pris la direction du coaching. Et, à, et la, la, le monde de la formation, ça fait euh, plus... Je, je sais depuis 10 ans, 12 ans que j'y suis. Ça euh, fait que j'ai voulu tout simplement retransposer mes passions pour la psychologie, pour la PNL, pour la sophrologie. D'ailleurs, euh, Véronique, euh, qui n'est plus là, mais qui était là dans le groupe avec nous, euh, et, ma, et ma collègue d'enseignement de, en sophrologie, euh, Samir, et mon collègue d'enseignement en PNL. Mais, euh, mais pour, euh, ben, en tout cas pour nous trois, bon, je vais mettre Véro dans le lot, mais euh, pour nous trois, euh, c'est notre, euh, notre activité à temps plein. L'accompagnement individuel, bientôt de groupe, et la formation, c'est vraiment notre activité à 100%. Bon, après, je pense que l'important, c'est quand il y a une route qui plaît, c'est commencer à prendre la route et pas trop trop se projeter, et pas trop trop à faire des plans sur la formule, parce que la vie n'est jamais linéaire. Mais personnellement, je pense que, c'est mon point de vue subjectif, et je ne suis pas du tout pro là-dedans, ou mm -hmm. me qualifier, mais je pense que... Ce que, vous, ce que vous proposez, ce que j'ai vu comme exercice ce soir, moi ça m'a bien plu, parce que du coup on n'est pas sur des théories très très savantes avec des mots grecs et latins, je ne dis pas que c'est nul hein, je dis, je dis qu'on peut avoir plusieurs types de besoins et qu'il y a plusieurs phases de la vie, et je pense que c'est exactement ce que tu expliques rien qu'avec ton parcours euh, du coup je trouve que ça parle pas mal après je pense que si c'est pour s'en servir avec les autres mais enfin si c'est pour euh, essayer de venir en aide de faire un billet de faire une passerelle avec les autres il faut déjà avoir fait le job soi même parce que sinon c'est trop compliqué euh, et moi du coup ouais. faire le job ça m'intéresse vachement et ensuite, pouvoir réinvestir et être un peu utile, ça m'intéresse encore plus. Du coup, je ne sais pas sous quelle forme, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me plaît bien cette histoire. Et comme j'ai loupé le coche pour faire cette licence de psycho, puis ça ne me bottait pas tellement, je me disais, putain, tu vas quand même te taper vachement de trucs. Et ce n'est peut-être pas le cœur de ce que tu… l'essence de ce qui pourrait t'appeler. Du coup, là, c'est plutôt cool. Euh, donc, si je comprends bien, si je reprends tous les, tous les liens je, avec le fil d'Ariane, je finirais par arriver au résultat, c'est ça Oui. De toute façon, parce qu'après, c'est sûr que nous, on est ravis quand on a des personnes qui s'engagent avec nous et nous, du coup, on s'engage avec eux à les former, à les accompagner pour qu'ils puissent apprendre, comprendre, maîtriser, développer leur art avec la PNL. Puis, du coup, après en vivre, euh, quelle que soit de toute façon l'approche que tu as envie de devenir coach, que tu as envie de l'intégrer dans ton entreprise ou dans ton poste actuel, ça, ça s'applique vraiment à tout. Il n'y a pas de limite dans, dans l'utilisation des outils. Mais, euh, mais c'est ça. Après, le tout, c'est de t'assurer de ne pas tomber dans le piège, parce que c'est du marketing ni plus ni moins. Là. Mm -hmm. De ne pas tomber dans le piège de la question de certif, pas certif, la question mm -hmm. de diplôme, pas diplôme. Honnêtement, le diplôme, il a de la valeur que pour toi, parce que c'est de l'émotion que tu vas mettre dans un cadre. C'est tout. <rire> euh, en, en vrai, euh, non. C est, c est, je, je vois, moi, quand j'ai ouvert mon, mon premier cabinet, J'étais tout fier, tout content de mettre mes diplômes dans des cadres et puis de les afficher. Et puis, quelques années plus tard, bah, ils étaient dans des cartons et ils ne sont jamais ressortis. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va te faire bosser et ce n'est pas ça qui va te faire réussir non plus. Et ça peut avoir son intérêt, surtout aujourd'hui, en, en France, c'est pas mal utile, par exemple, d'aller faire valider tes acquis, on va dire en RNCP ou autre, mais encore que ce n'est pas une obligation. Si jamais tu peux travailler avec des très grosses entreprises qui ont comme tout un système où tu es obligé de donner euh, ah bah « donne-moi ton CV, donne-moi ton diplôme, donne-moi ton machin pour que je le rentre dans le système, pour que ça puisse être validé. Mais, » Mais encore une fois, c'est de la bullshit à un moment donné. Il mmh, mmh. faut juste parce arrêter le délire. Oui, oui. Non, vraiment pas. D'autant plus que si tu dis à ton client « j'ai été formé dans tel centre bah, », ça ne lui changera rien à sa vie parce que s'il ne s'intéresse pas à la PNL en tant que tel, et qu'il ne connaît pas le centre, je veux dire ça, ça peut avoir une éventuelle valeur pour tes pères de te dire ah bah c'est cool, tu as fait cette formation là dans ce centre là, ouais, c'est un bon centre, tu as dû apprendre des choses super intéressantes. Tout. Ouais, Donc, moi, euh, si je si peux te donner un, choix, ça, va, ça va fonctionner. Quoi. Ouais. Moi, bon, pour moi, de, de, de mon côté, euh, bah, moi j'étais pas du tout dans ce domaine là. Alors, quand j'étais plus jeune, j'aurais bien voulu faire de la psychologie, mais euh, bon. Je ne me suis pas orienté vers ce domaine-là, je suis parti vers l'informatique. Et au bout de dix années d'informatique, enfin dans, dans ce domaine-là, où je n'étais pas forcément épanoui et je n'avais pas l'impression d'avoir que ma vie avait un sens à ce moment-là, parce que j'étais juste plongé dans des chiffres, sur un écran, à coder, et, euh, et je n'avais pas l'impression d'apporter quoi que ce soit aux personnes qui m'entourent, mis à part peut-être enrichir un peu le, le directeur de, de la boîte, mais c'est tout. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu cette. <rire> cool. C'est bien de rechercher à boîte, le, le mec. <rire> euh, ouais, peut-être. En tout cas, lui, mais pas moi. En tout cas, mais, et mes collègues n'étaient pas forcément plus épanouis que ça. Hein, de... <rire> Donc, ouais, au bout d'un moment, voilà, j'étais plus dans mon élément. Je ne pouvais plus faire preuve d'authenticité. Toutes ces choses-là ont fait que ça m'a rattrapé. Et, et j'ai traversé une, une espèce de crise. Euh, je fais un burn-out. Et j'ai découvert à ce moment-là la PNL à travers des formations, de communication, de, euh, de lecture rapide, de, de plein de choses comme ça. Et petit à petit, en fait, je me suis orienté vers, euh, j'ai voulu, je me suis dit, ah, tiens, j'aime bien aider les gens, j'aime bien, euh, bien apporter du sens dans ma vie. Ça, ça aurait beaucoup plus de sens parce que ça colle à ma personnalité. Donc, j'ai commencé à apprendre petit à petit la PNL, aussi grâce à Julien sur Udemy au départ, parce que c'est la première formation que j'ai acheté, une vraie formation de PNL. Et par la suite, il y a un an et demi, deux ans même, je me suis fait accompagner par Julien. J'ai envoyé un petit message à Julien pour lui demander de m'accompagner. Il m'a accompagné six mois. Et après, je suis rentré dans sa formation de maître praticien PNL. Je fais partie des premiers élèves, la première cohorte. Et, euh, et c'était totalement différent en fait, de la formation EDEMI. Alors, la formation EDEMI est très bien. Il y a plein d'informations, plein de choses. Ça m'a ouvert l'esprit. Et ça m'a permis aussi de comprendre les autres, mais aussi me comprendre moi-même. Mais la formation de maître praticien, c'est le level au-dessus. Pourquoi Parce que pendant toute la formation de maître praticien, on travaille aussi sur nous. Donc, il y, a, il y a cette préparation dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de voir les choses. Tout ça, en fait, on, on, on traverse, une, on va dire, une phase de changement pendant la, la, la formation de maître praticien. Et le fait, en plus, bah, qu'il y a des cours d'un côté en différé, donc on peut acquérir de la connaissance mais qui y a les lives où on pratique, on pratique entre nous. Euh, il y a aussi les sessions de pratique entre, entre élèves. Bah, tout ça, ça a permis justement de passer à l'étape supérieure en plus du coaching, de continuer à s'auto-coacher en quelque sorte avec les autres et de se préparer à cette formation-là, enfin, au métier de maître praticien. Et je même au-delà de tout ça, en fait, tout ce que j'ai appris en maître praticien, ça dépasse même le stade de métier. Euh, ça dépasse. Enfin, ça m'a permis de voir le monde autrement et encore on en a discuté la dernière fois d'être capable de voir les biais psychologiques quand, quand on tombe dans certains bio, biais psychologiques ou cognitifs, euh, quand on est face à quelqu'un justement qui est dans ces biais là et, et ça permet justement de créer beaucoup plus de relations saines donc enfin, si je devais donner euh, c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui avec Julien, hein, que je suis aux côtés de Julien c'est vraiment parce que j'ai été convaincu par la formation j'ai été convaincu par ce que j'ai appris que ça m'a changé la vie que, que je me suis dit, ben, j'aimerais bien apporter encore plus qu'à euh, travers du coaching, mais à travers de l'enseignement, à travers le fait de, de partager le partage. Ça, c'est une chose qui était, ça répond aussi à une de mes valeurs. Euh, et, et voilà, je, je trouve vraiment que, encore une fois, ce n'est pas pour faire de la pub à l'Institut Merlin, mais okay. vraiment par sincérité, si, si, si, si. Par, <rire> <un> peu, <rire> par sincérité. <rire> Moi, je suis neutre. Euh, ah. C'est neutre. Et ouais, vraiment, par sincérité, surtout le prix. Moi, c'est vraiment le prix qui m'a touché parce que je ne l'aurais pas fait, en fait, cette formation, si euh, je me serais démerdé, certainement, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. Euh, je vous invite à aller regarder les prix d'une formation de maître praticien et de tout le cursus. Euh, c'est très cher. Alors, le message, du coup, il était contradictoire. C'est que, du coup, dans cet institut-là, il est moins cher qu'ailleurs, ou alors que, du coup, il est cher quand même va ah, sur Eudemi d'abord. Mmh. Mmh. Il est moins cher qu'ailleurs. Il ne trouvera pas moins cher qu'ailleurs. Il ne pas moins cher que. De bas, il y a quoi Il y a trois il y a base, PNL, technicien PNL et praticien PNL. Si tu vas le faire, moi, je suis en dehors de. Voilà, je suis neutre. Si tu <rire> vas pas en dehors <rire> sur des autres formations, Institut, tu vas en avoir pour au moins 3000 000 euros minimum. Ouais. Pour ça, pour euh, le prix que j'avais trouvé avant. Si tu vas sur Psyna ou ouais. d'autres. Euh... Ah, je, je donne des trucs hein, mais ce euh, ouais, sont, sont des super bons centres. Hein, je veux dire, si tu veux faire. Ah formation. mais je veux pas les dénigrer. Hein. Super. Délirer, ah, hein. PNL, PNL. Il y a l'institut Repère, il y a Paul Pironnet. Il y en a plein là. Excellent. Mais c'est cher. Après voilà, ça coûte un coup cher oui et non il, il, il fonctionne avec le mode de euh, avec le mode de la formation qui est comme ça depuis des années des années ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça où on te vend de la formation on te vend du contenu de formation nous pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce tarif là c'est tout simplement parce que la formation en tant que tel alors sauf sur udemy mais c'est parce que c'est un contenu qui est différent mais que la formation en fait, chez nous, le contenu de formation, il est gratuit. Ce qu'on vend, c'est de l'accompagnement, c'est de l'entraînement, c'est de la supervision. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas sur les mêmes tarifs. Tu prends une formation complète de PNL, de la base jusqu'au maître praticien, pendant as pour dite à 15 000 balles de formation. J'ai payé une fortune mes formations. Je ne regrette pas, si tu as à refaire, je le referai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais notre positionnement, il est clair n'est pas de donner de la formation, c'est d'accompagner à la réussite professionnelle pour ceux qui veulent utiliser l'outil de la PNR. C'est de le comprendre, de développer leur art et d'avoir un accompagnement et un niveau de compréhension et d'explication qui dépasse la seule, la seule information que tu peux trouver dans un livre. Je veux dire, tu vas dans n'importe quel centre de formation, et là je généralise, il y en a probablement d'autres qui ont peut-être à... pas bien, mais euh... Dans la majorité des centres de formation, tu achètes tous les bouquins qui sont disponibles sur le marché, tu vas retrouver la même chose. Là où ça va faire une petite différence, c'est que tu vas avoir l'occasion de pratiquer un petit peu pendant tes journées de formation parce que ça rentre dans le planning. Mais au-delà de ça, c'est en tout cas mon expérience et c'est les retours aussi que j'ai eu de pas mal de personnes qui sont passées avec nous et qui nous ont dit, bah non, bah c'est différent parce que là, au moins, on a le temps, on a ceci, on a cela. C'est vraiment en fonction de chacun. Il y en a qui préfèrent se dire, bah, j'y fais pendant dix jours dans un centre, je suis avec un groupe, j'apprends, je suis avec les profs, et on ne fait que ça toute la journée, c'est génial, parfait. Ce n'est pas ce qu'on a à offrir. Donc, on n'applique pas les mêmes tarifs. C'est juste ça. Je suis assez d'accord. Après, de mon, mon expérience, alors du coup, je n'ai pas fait psycho et je n'ai pas… Je peux faire mmh. ça. Par contre, j'ai quand même fait un... Parce que j'en avais besoin à, à plusieurs égards. J'ai quand même fait un travail sur moi pendant longtemps. Et trouver ouais. le, le bon, si, ça m'a pris beaucoup, beaucoup. Enfin, le bon. Je ne sais même pas si j'ai trouvé le bon finalement. Mais bon, bref, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et je sais que ce sont des choses qui marchent au feeling. Soit tu as le feeling ouais. avec les personnes, soit c'est pas hyper la C'est important. Donc, si, si j'avais envie de faire un truc très académique, si tu veux, je me serais, je me serais rabattue sur le lien des bouquins, des choses comme ça. Maintenant, j'apprécie mm -hmm. bah, votre transparence, votre authenticité. J'apprécie par ailleurs, Samir, euh, bah, tu es très authentique dans ce que tu dis et on voit que tu es vraiment très, très connecté à, bah, à tes émotions et à ce que ça représente pour toi quand tu en parles. Donc, tu es le meilleur ambassadeur possible. Moi euh... bon, après j'ai pas besoin d'être convaincue ou quoi que ce soit, franchement c'est juste que ça m'intéresse, c'est assez par hasard quand même. Je dis La PNL, pour être plus, encore plus euh, près des faits, c'était ma belle-mère qui faisait ça il y, a, il y a 10 ans, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais bon bref. Donc du coup je me suis, mais bon après on évolue, on, on change, on n'a plus les mêmes urgences, bref. Donc du coup aujourd'hui ça, ça m'a l'air assez intéressant et donc si j'ai bien compris il y a cette formation sur Udemy, donc... On commence par ça, si je comprends bien. Et après, on revient vers vous, c'est ça Pour voir ouais. un petit peu comment ça se passe. Mmh. Ouais, parce qu'il y a déjà énormément d'infos énormément de contenu dans, dans la formation qui est dispo mmh. sur Udemy. Et ho honnêtement, tu as probablement plus d'infos que ce que tu pourrais trouver dans un autre centre de formation que tu vas payer une fortune, là, en, en termes de contenu. Après, l'expérience, elle est différente parce que il n'y a pas de live en tant que tel il n'y a pas d'échange. Mmh. Te poser tes questions puis je te réponds et que ça c'est tout à fait possible c'est pour ça qu'on a développé aussi le groupe Facebook et pour dire bah on est là à mettre en avant qu'on veut pas vendre du contenu de formation mais qu'on veut vendre de l'accompagnement et une expertise et que c'est pour ça aussi que le groupe est venu par la suite pour apporter tout ça en plus donc ça c'est vraiment la première étape puis si ça te parle si ça te plaît si tu as un projet bah dans ce cas là on peut se reparler derrière et de dire bah Regarde, okay, la formation de maître praticien, voilà ce que ça implique, voilà ce qu'on voit, voilà comment ça se passe, combien de temps ça va te prendre, puis tu es dedans ou tu pas dedans. Mm -hmm. Après, c'est vraiment à, à chacun de, de choisir librement à ce niveau-là. Ça me va bien, ça laisse super gardé, sais. ça me va bien. C'est assez complet quand même. Hein. Déjà, il faut, faut la faire, Ludimie, mais ça va prendre du temps quand même à incorporer quand même tout pas... le contenu. C'est bien que ça prenne du temps. Enfin, pour moi, oui, parce je, que... envie, je trouve que c'est une bonne chose que ça main main main. pour moi je parle pour ma part hein. donc il euh, y a des outils quand même assez ouais, faut quand même pratiquer pour vraiment les, les incorporer ouais. ça se fait pas aller en ouais. allez, un, un mois ou deux il faut vraiment vraiment prendre c'est vraiment un, un gros travail sur soi aussi hein. euh, la formation ouais. et après tu, tu, tu vas capter beaucoup de choses quand les gens vont vont te parler tu vas tu vas vraiment sentir des choses différentes. C'est ce que j'ai perçu, moi. Même ouais, au niveau de ta communication, elle sera totalement différente. Franchement, ça, ça me plaît pas mal. Après, de mon côté, du coup, j'ai rien fait d'académique ou quoi que ce soit, mais surtout ce qui est langage corporel, habitude, euh, la façon mmh. dont les gens te regardent, ce qu'ils disent en premier, comment ils se... Des choses comme ça, si tu veux, au bout d'un moment, à force de dealer avec des gens, des gens, des gens, des gens, des, gens, des, cultures, des cultures, des cultures, des pays, des pays, des langues, des langues, des langues, des langues je pense qu'automatiquement, tu commences à voir quand les gens se foutent de ta gueule quand les gens pensent qu'ils se connaissent, mais qu'ils ne se connaissent pas, et tu vois un peu quand les gens ont besoin d'aide, pas besoin d'aide, etc. Après, je pense que c'est tout à fait perfectible. Et si tu me dis qu'effectivement, avec cette formation-là, tu as un cadre, et que du coup, peut-être que tu peux arriver à te mettre à distance de tes propres schémas dans l'approche des gens, parce que c'est ça le problème. C'est que quand tu n'as pas forcément de cadre, oui, tu commences à voir comment la, la personne se positionne près du bureau, loin du bureau, vrai sourire, faux sourire, bon, arrière-pensée, pas arrière-pensée. Mais le problème, c'est que tu interagis avec ta personnalité à toi. Tu n'as pas euh, le, le filtre ou le, le recul d'une personne qui s'est formée et qui se dit bah, « je sais faire, mettre de la distance ». Moi, je vous dis direct, moi, mon problème, c'est que je suis trop empathique. Voilà, vous savez, toute ma vie, là, il est 22h09, ça y est, c'est bon. Et du coup, ce tu... fait d'être trop empathique, même si je peux comprendre des choses, direct, hop, zéro égoïsme, direct, hop, je, bah, je suis trop vulnérable, du coup. Donc, c'est très chiant. et juste de dans le bon endroit. Ah on bah, est tous est un super. peu comme ça, ici. Ah bah, ici, on est tous ah, empathiques, on est tous sensibles. On est tous le même problème entre guillemets. On est, quand même, on est quand même beaucoup, beaucoup comme ça, ici. On est des personnalités un peu HP, HPI, certains même. Donc, euh, tu seras bien, tu seras bien, ça on est bienveillant en plus. Au potentiel intellectuel, quelque chose comme ça Certains le sont, oui. Ok, bon, moi je n'ai pas de prétention ouais. là-dessus, mais enfin, trop empathique, oui sûrement. Mais ok, super, mais du coup, si tu me dis qu'effectivement ça institue un cadre et que ça vient consolider ce que toi-même tu as pu découvrir, lire, etc., ce que tu peux ressentir et que du coup ça t'a... C'est un petit peu ce que disait Samir, que du coup tu deviens oui. plus efficace pour toi-même et pour les autres. Exactement, que, oui. Moi, avoir juste les cartes pour moi-même, ce n'est pas... pas mon dada, quoi. C'est si je peux ensuite en faire quelque chose pour autrui, mmh. c'est là que ça prend du sens. D'abord, c'est toi. Énorme. Après, c'est autrui. Ouais, le plus important, c'est soi-même. Okay, okay. Bah, De toute manière, on ne peut pas aider les autres tant qu'on sait pas qu'on n'a pas, pas appris à s'aider soi-même et qu'on n'a pas, pas réglé ce qu'il y a en C'est son schéma. D'abord, comprendre, autrui, ouais, sûrement, ouais. Donc, comprendre comment on fonctionne, c'est le plus important. Après, on peut comprendre les autres. C'est ma vision, en tout cas. C'est la C'est le, oui, mais le je préfère point positif... le dire, que je ne généralise pas comme ça. Ouais. <rire> voilà. J'allais Alors... dire le truc positif aussi, c'est qu'il y a plein de nouvelles mises à jour qui vont arriver, plein de choses qu'on est en train de, de préparer. C'est comme les podcasts. Hein. Les podcasts, on essaie de donner justement, on vulgarise, mais on vulgarise la connaissance de, de, de, de la PNL, comme j'avais dit sur Ocha. Tu pourras trouver déjà, les. on avait commencé le... les podcasts sur Ocha avec les présupposés de la PNL, donc c'est vraiment la base. Euh, et puis là, donc la formation Udemy, mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver, comme l'avait dit Julien, avec la base, euh, base PNL, euh, il y avait techniciens technicien. et praticiens. Ouais. Ouais. Et du coup, toutes ces mises à jour-là, euh, tu devrais pouvoir y avoir accès. Je ne sais pas encore comment on va articuler ça, mais… Euh... Sur Udemy, ça y est, hein il me semblait base, technicien, c'est à peu près. DEMI, oui, Mais... ouais, la, la formation du DEMI reprend base, technicien, praticien. Euh... C'est ce que j'ai pu voir, ouais, tout incorporé. Moi, c'est ce que j'ai pu quand j'en ai fait. Parce que voilà. je Et il y a même pas... hypnose un petit peu dedans. Oui, il y a, y a, y a quelques petites petit choses que je partage dedans. Mais euh, là, là, là, là, on va redétricoter tout ça. On oui. va rediviser en, bah, du coup, en quatre étapes, base, technicien, praticien, maître praticien, de façon à ce qu'on puisse commencer à intégrer euh, pour le niveau praticien, euh, au moins on verra pour le technicien peut-être, mais ce sera plus pour le praticien, de commencer à intégrer justement l'accompagnement sur ce niveau-là avec des lives, avec, euh, avec ouais. des choses spécifiques pour ceux qui seront des dans cette pratique etc., ouais. Ouais. Ouais. Donc, euh, la pratique. Ça. Donc, on, on, on redétricote un petit peu ce qui a été mis en place avant pour le rendre encore meilleur et puis pousser, euh, pousser plus loin la chose. Donc, okay. Donc tu es la bienvenue, Cécile. Ah bah merci, c'est chouette. <rire> bien non, on t'attend. On t'attend la semaine prochaine. Bienvenue dans ne seconde. pas un bien peu respect. sectaire, euh, <rire> Saïd. <là. rire> ah, t'inquiète. Je, je suis un bon vendeur. Il hein. faut faire un chèque, les gars. <rire> ça va, nous eu trop besoin de me pousser quand même. On va être assez honnête. <rire> Entendu, Donc, ça bah, écoutez, merci pour votre temps. Du coup, merci pour vos explications. Et puis, euh, je suis d'avoir découvert euh, votre activité. Du coup, c'est cool. Ça va être sympa. Bah, écoutez, du coup, euh, bonne soirée à vous. Euh, bonne, bonne soirée. soirée. Bah, c'est bien de bah, de ouais. Et puis, Bonne soirée. À bientôt. <rire> Avec grand plaisir. À très vite. Merci tout le monde. Prenez soin vous. Alors, au revoir. Bye bye. Salut.